Bon voilà, hein, bon puisque je suis tout seul, hein, on peut un peu euh, faire l'animation. Donc euh, prenez de quoi noter hein, quand même parce que on est là pour euh, pour partager. Hein, j'espère que vous avez des questions. Bon, on m'a dit Romain, il m'a dit que que je devais venir répondre à des questions. Donc euh, j'espère que vous en avez. Normalement. Ça y est oui. hey, ah toi, je crois que c'est c'est mieux là. Hein, tu es ah, plus fluide. Ah alors dites-moi. Là tu es aussi beau que sur YouTube. Oh là là là. Alors, dites-moi. maintenant, du coup, Nico, à la place du boss. Ah, c'est bon, c'est OK. Ça revient. Ouh. Ouh. Je bah, me suis dit, ils vont se taper la météo fait... en Asie. C'est peut-être pas pour Qu'est-ce qu'il va raconter, là, le Nico, tout seul C'est la première fois qu'il fait un live et tout. <rire> <rire> c'est son dépucelage ouais. webinaire. Donc, faut. Je ne pouvais pas le laisser ouais. tout seul. Je suis mis trop. Ouais. Dépucelage euh, webinaire. <rire> <Quand même. rire> webinaire, il faut bien préciser. Euh Écoute, on a l'air d'être bon. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va Frédéric nous dit tout nickel, besoin. Bruno, qu'est-ce que c'est bon, Hervé, ah, ouais. bingo, welcome Romain. Alors, il y a 4858 personnes connectées. Ah, c'est okay. le feu, ah, c'est ouais. la folie. Ouais, mais ça, augmente, ça, ça augmente, ça augmente, ça augmente. <rire> on te retourne. En <rire> tout merci, merci aux personnes de connecter. Donc, il y avait euh, ouais, merci. à, à... A maintenant, un peu plus de 60 inscrits officiels. Il euh, y a pas mal de gens qui ont envoyé des mails pour euh, voir le replay. Donc, ils verront le replay qui seront disponibles du coup sur YouTube, sur Facebook, partout, sur TF1. Vous verrez le replay dans tous les sens. Euh... Merci. Alors, merci aux personnes qui se Et merci aussi à Nicolas de, de, de jouer le jeu, de faire l'interview. Euh, je vais juste faire une brève intro et après, je serai te présenter. Ouais. Euh... Nicolas, Nicolas avait un site, Ah, toujours un site, d'ailleurs, auquel, d'ailleurs, j'avais fait une interview il y a quelques années, maintenant. Tu t'en Et, tout euh, bien. et mais je m'en souviens, oui, parce que quand on t'a fait un moment, on tombait sur ton interview. Et, euh, et en Expert fait, au fil du temps, je te suivais. Exactement. <rire> et au fil du temps, euh... J'ai euh, su ce que tu fais, bref, et plein de choses. J'ai suis aussi euh, ta petite reconversion euh, récente, euh, notamment à être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, le déclic est venu il n'y a pas très longtemps, tu as fait une vidéo notamment euh, sur... Euh, tu t'es fait spoiler, tu fais ta idée sur euh, Twitter. Euh, tu ça après. Et en fait... Euh, voilà, bref, je trouvais le bonhomme sympa et, et cool. Et puis, euh, et puis, je pense qu'il y avait un feeling aussi. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais le contacter. Enfin, j'ai fait une vidéo où genre, je parlais de Nicolas. Et puis, je me suis dit, je vais le contacter et en faire un, un webinaire d'experts. Donc, ça peut être cool. Euh, voilà. C'était la petite intro. Donc, maintenant, je vais te, te présenter. Ouais. Expert de l'univers, s'il le... te <rire> plaît. Et, et, des... et des environs. Parce que c'était justement un peu le sujet, justement, le, le clash sur Twitter a démarré de l'utilisation du mot expert dans une vignette YouTube. Et alors là, ça, c'est interdit, oui. je sais pas. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, voilà, le but quand tu fais une vignette YouTube, c'est que ça clique, hein, tu mets n'importe quoi. Tu, tu vas être beau et, et avoir les dents blanches si tu cliques sur cette vidéo. Ouais. Voilà. J'en ai pris pour mon grade, mais c'est pas grave parce que ça m'a amené des ventes. Hein, Qu'on parle de toi en mal ou en bien, finalement, on parle de toi exact. sur le de, la, de la visibilité. Et, et de quoi, c'était quoi la question Alors, de présenter qui t'es. Ah, me présenter mais tu ne fais pas que la météo. Mais euh, je dois me présenter, mais on s'en fout de moi, les gens, ils veulent les 10 000 euros par mois. Oui, <rire> bah, 10 000 plus tard, mais pour l'instant déjà, ouais. euh, comment tu ouais. passes de 0 à 100 euros par mois Ouais, bah oui. Mais euh, donc voilà, euh, moi je suis belge, hein, peut-être ça s'entend. Euh, J'ai 32 peu. ans, je suis expatrié en Asie depuis 5 ans. Euh, on bosse ouais. ici euh, avec, euh, avec euh, ma femme, enfin euh, ma fiancée, ma compagne, on est associé dans dans le game et euh, donc son petit nom c'est Mélanie. Alors niveau pro, euh, j'ai eu euh, eu trois vies. Hein. Euh, quand je me suis lancé après euh, la sortie des études il y a 10 ans, donc euh, en 2009, je me suis lancé euh, à fond dans le, le SEO et dans la monétisation. Je sais pas si tu as connu Romain euh, l'annuaire waouh. Si, si. Tu as connu ça Oui. oui. Ah ben, C'était moi tu vois. Donc euh, membre actif de, du forum WebRankInfo depuis… Euh, 2000, ah, ouais. 1994, ah, euh, par là, ah, euh, euh, aussi. déjà mon grand-père, okay. <rire> euh, déjà mon grand-père était actif, déjà mon grand-père était actif, et puis euh, voilà, moi j'ai pris la relève, donc, euh, okay. et puis voilà, euh, donc, la nuée Wahoo, c'était quand même, euh, après deux mois, c'était quand même euh, 6000 euros par mois de chiffre d'affaires avec Google AdSense, hein, sans faire exprès, c'était du délire, quoi. Wow. Donc forcément… Okay. Euh, je me suis consacré à ça euh, entièrement pendant deux, deux ans, et puis Google est arrivé avec ses euh, avec, euh, nouveaux algorithmes et tout, on s'est tous fait euh, boxer. Et je me suis dit ouais non, c'est pas stable, euh, c'est pas stable comme business. Et je suis revenu à mon rêve initial qui était de faire l'agence web, quoi. faire euh, des sites web pour des clients, des petites entreprises. Moi, c'était c'était ça que j'avais imaginé quand j'étais gosse. Donc je me suis mis là-dedans, euh, encore jusqu'à maintenant, hein, pendant euh, pendant euh, sept ans. Euh, voilà, je vis de ça. Euh, J'ai pas mal galéré pendant des années jusqu'à trouver le, le truc. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis maintenant, oui. effectivement, comme tu l'as dit, je pivote. Hein, je me lance dans le truc, euh, l'activité voilà, de vendeur de rêve. Pout voilà, à oui. clic. Hein, L'infoprenariat, attention. Euh, là on, on, là, et depuis déjà, je me suis lancé euh, avant-hier. Là, déjà, je gagne un euh, million par an. Donc, euh, tu vois. Ah, c'est bien. Voilà, <rire> ça va comme présentation. <rire> <rire> Nickel, ça donne bien oui. Nickel. Non, mais oui, c'est oui. très bien ton parcours. Donc, toi, globalement, tu as commencé quoi 2009, c'est ça Avant, un peu avant Non Ouais, ouais. 2009. 2009, tout à fait. 2009, oui. d'accord. Ok, ok. Euh, J'ai connu mais, mais, quand même, en autodidacte, en, autodidact, en fait, je sors des sites. Euh, en, en, en vrai, je sors des sites depuis l'époque. Euh, tu as connu un hein, Multimania. On hébergeait des sites euh, gratuitement là-dessus. Ouais. Euh, premier site que j'ai mis, c'était depuis euh, la connexion internet de la bibliothèque publique, quoi. Justement, au multimédia, euh, je mettais des conneries, je faisais des copiers partout, des copies collés partout, je mettais des photos qui venaient n'importe où. Euh. Donc, autodidacte ouais. quand même, front page express, quoi, tu vois, pour euh, les ouais, gens je qui connais, connaissent okay. le, le logiciel. Ouais. Bah ouais, tu connais. Euh, donc, autodidacte quand même depuis des années, mais j'ai quand même voulu faire euh, des. Donc euh, voilà, coder en PHP, je le faisais déjà quand j'avais euh, 14-15 ans. Mais je voulais quand même officialiser le truc en faisant des études, donc bac plus trois. Donc j'ai fait ce petit truc là, ouais. et puis directement voilà, je, je, je suis arrivé en 2006 à, à l'école, et en fait je savais ouais. déjà développer, je savais déjà faire du traitement d'image, etc., etc. Et, voilà. euh, et je me suis lancé directement que j'ai eu le, le, le diplôme là. Et, euh, et voilà, ouais. 2009 du coup, ouais. D'accord, d'accord, OK. J'ai connu euh, moi moi 2000 2000, je commençais déjà à faire mes sites. Euh, j'ai eu j'ai suivi une formation Webbank Info en 2006. Il fait un, un stage sur Paris et puis ouais. après, voilà, etc. mais euh, mais j'ai suivi pendant longtemps Webbank Info d'autres formes aussi. Et puis j'ai connu des années à euh, ouais Frontpage Express, euh, Web il y avait Web Expert pour créer des ah, sites. Ah ouais, ouais. ouais. ouais. C'était une référence beaucoup. aussi moi ça ça celui-là par contre euh, j'ai jamais touché quoi ça me paraissait euh, complexe Mais bon en même temps je j'avais j'avais 7 ans quoi donc euh... <rire> Ouais bon il va un peu toute une époque hein pour ceux qui n'ont pas connu euh... oui. Oui. les gens qui disent que c'est que c'est difficile maintenant de se lancer sur le web à l'ère de Facebook euh, Instagram Twitter euh... Euh, tout ça tout ça euh, ils n'ont pas connu l'époque forum et web info franchement ils n'ont pas connu ouais. où tu te faisais troller pour un oui pour un rien ça partait ça. il y avait 64 pages <rire> c'est vrai en plus euh, mais malgré tout il y a quand même un vrai contenu puis euh, il y a, voilà, ah, il y a des Respect. À apprendre beaucoup de choses mais ça aujourd'hui euh, il y a tout sur internet tu peux apprendre beaucoup de choses parce que je vais rebondir là-dessus mais tu peux apprendre beaucoup de choses donc quelqu'un qui n'a pas forcément les connaissances techniques ou autres T'as pas forcément d'excuses, sans entrer non plus dans une technique absolue, mais tu peux apprendre beaucoup de choses sur Internet. À notre époque, il y avait moins, mais il y avait quand même de l'info. Aujourd'hui, c'est quand même vachement plus accessible et euh, le 56, et comme on dit dans le forum, le 50 euh, dans le chat, le 56K est, est révolu. Euh, Aujourd'hui, as quand même beaucoup euh, accès à beaucoup de choses. Je vais faire un, une analogie, un parallèle. Il y a un chanteur qui, qui en ce moment commence à se développer, qui s'appelle Riles. C'est un, un, il fait du rap. Ah, le mec, vois. en un an. Et ben en un an, lui, je trouve que c'est très fort. Il explique qu'il connaissait que dalle montage, chanson etc. Anglais non plus, ça avait rien à faire. En un an, il a tout appris sur YouTube, gratos. Il fait ses montages aujourd'hui. Il parle anglais, il chante. Maintenant, il a signé avec un producteur US. Enfin, bref, le mec, il a. Et il connaissait. Rien. Et lui, il dit à chaque fois vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas savoir parce que Internet, c'est sous vos yeux. Il fallait juste chercher. Bien sûr, il a envie d'apprendre, mais tu peux apprendre plein de trucs. Donc, euh, infoprenariat ou chanteur ou ce que tu veux, ou boulanger, tu peux apprendre beaucoup de choses sur Internet. Donc il n'y a plus cette barrière-là. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas trop des Mais c'est clair, on est complètement sur la même longueur d'onde. Ne pas savoir aujourd'hui, c'est ne pas vouloir. Moi, je peux citer quelqu'un d'autre pour faire un peu le chauvin. Si tu vas sur la chaîne YouTube du chanteur Stromae, je ne plus trop parce que malheureusement, là, il est en train de faire face à une maladie. C'est bien triste, Je ne pas casser l'ambiance. Mais si tu remontes dans sa chaîne YouTube, tu verras que c'est un YouTuber tout simple. Il avait son synthé il faisait deux, trois trucs. Avant de percer, oui. c'est toujours sa chaîne YouTube originale. Et franchement, maintenant, oui. moi, s'il y a un truc que, que j'ai envie que les gens gardent, ceux qui vont, euh, ceux qui participent à, à ce webinaire, euh, et à, ouais, je pense à Christian ou à Bruno, par exemple, euh, ou à Fred, <rire> à ceux qui participent à ce webinaire ou qui verront le replay, j'aimerais juste qu'ils retiennent, franchement, que grâce à tout ce que, toutes les informations qu'on a à notre disposition, justement, tu peux vraiment te mettre comme objectif de tous les jours être une meilleure version de toi-même. Tu vois, au lieu de scroller, par exemple, ton, ton fil d'actualité euh, Facebook, tu peux t'enregistrer en, deux, trois PDF, des e-books, euh, ouais. des, des trucs que t'as trouvé, et, voilà, quand quand t'as 10 minutes, tu vois, tu résistes à la tentation d'aller sur Facebook, étouffe ton PDF, et tu, lui, tu lis trois pages. Même si t'as pas, hein, si as ouais. pas l'occasion de prendre des notes, t'aimerais, aimerais bien, c'est pas grave. Ça va, ça va rester là, et ça va te développer un, un mind, et puis voilà, tu, tu te mets des, une vidéo YouTube de, voilà, de, pour apprendre ouais. des choses sur la technique ou sur le développement personnel. Et puis tu suis les ouais. vidéos similaires les unes après les autres. Et au final, voilà, t as, t as, tu t'es formé. Quoi. Ouais. Ça, très vrai. Mais il faut prendre le temps par l'envie, comme tu dis. L'envie. Euh, ça, c'est clair. Que que ça euh... Putain, c'est beau ah, ce qu'on dit quand même. C'est magnifique, ça devrait passer dans le journal de TF1, je pense, parce qu'avec la météo que est en train de présenter, plus le journal, je pense qu'on fera un carton. Il voilà. ouais. bah, y a toute, toute la soirée, là, vendredi, tout est permis. Ça fait vraiment présentateur de météo, mon enfant. Ouais. Euh... <rire> j'aime bien, j'aime On dirait que je t'ai vu que tu es dans aller, la tête hein que je vais à... bah, Là, je vais bientôt devoir aller là, tu vois, parce que j'ai des emmerdes avec mon compte bancaire. Là, et là, pour le moment, ah. je suis là. Hein et, et Romain, il est derrière moi, là. Il souffle, ah, ça, je dois dire. Ça fait, ça fait vrai, vraiment Comment <rire> les mecs sont en dans de leur pièce Ils ont un faux fond de ouais. <rire> ouais. Et euh, alors, du coup, pour rebondir, parce que je l'ai mis en avant, expat, t'es expat du coup en Asie, tu es où en hein Asie Alors là, actuellement, et depuis 4 ans, je suis au Cambodge. <rire> Cambodge, ouais. le, le pays en développement par excellence. Il faut savoir qu'au Cambodge, il n'y a pas d'autoroute. Il faut, faut mmh. le savoir. Hein. Alors la capitale se développe euh, à vitesse VV', là, je regarde par la fenêtre. Il y a des buildings en construction. Quand je suis arrivé il y a quatre ans, n'y avait aucun building autour, donc ça pousse comme des ouais. champignons. Et avant j'étais en Thaïlande, mais voilà, finalement, j'étais pas super productif en Thaïlande parce que c'est un pays où aimes bien te sortir de chez toi, voilà, tu fais trop la fête quoi. Et, euh, et en plus, ça devenait compliqué de rester sur le long terme pour des questions de visa long séjour. Donc je suis venu au Cambodge et en fait, moi, je suis tombé amoureux des gens de ce pays qui sont d'une gentillesse, d'une ouais. gentillesse extraordinaire. Donc voilà, pour résumer. Les gens, ils veulent les dix 000 là. <rire> ouais. Attends, attends un peu. Ouais, ouais. ouais, expatriation, donc dis-moi. Expatriation, mais pourquoi Du coup, pourquoi le Cambodge comme ça Ça t'est venu à l'idée ou parce que tu avais une raison particulière parce que Les gens sont sympas d'accord, mais ouais. est-ce qu'il y avait une raison ouais. Ouais. Qu'est-ce qui m'a amené au Cambodge justement Pourquoi le Cambodge ben, Je te fais tout le dérouler. Ouais. En fait, à la base, ben moi, je faisais le freelance en tant qu'indépendant en Belgique. Je galérais pas ouais. mal et, euh, et je voyais que voilà tu payais des impôts. Enfin, en Belgique, on est, on est taxé à 54% en tant qu'indépendant. Donc on te prend plus de la moitié de ce que tu factures. C'est pratiquement similaire en France. Hein. C'est vraiment, ouais. c'est un, un peu un peu exagéré. Quoi. Et euh, tu reçois ton, ta, ta feuille, ton avertissement très drôle, ça s'appelle comme ça, et ça te menace. Ça, ça te dit juste combien tu dois payer, mais directement avec des menaces écrites en noir. Mais j'ai jamais vu un truc aussi noir de ma vie, quoi plus noir que, que ton t-shirt, avec oui. écrit en, en majuscule, en gras souligné, mais en, en te disant que tu dois payer voilà, dans 15 jours. Euh, voilà, moi, je ne gagnais rien du tout. Et puis, on te dit que tu dois, tu dois payer 16 000 balles, hein, 16 000 euros euh, dans deux semaines. Alors moi, je m'étais être un petit peu formé en, en comptabilité, gestion d'entreprise, et j'économisais cet argent-là. Je savais bien que j'allais devoir la payer. Mais j'ai trouvé vraiment que la manière de, de demander les contributions, hein, c'est des contributions, contribuable je trouvais que c'était vraiment dégueulasse quoi cette façon de faire et moi ça m'a vraiment euh, dégoûté ça m'a découragé j'ai beaucoup de grimaces désolé <rire> et, euh, et et puis euh, voilà je, je tac j'allume la télé et je, je vois une émission avec euh, avec euh, le beau gosse harry Rosenmack, c'était à 8 et tu vois des français qui sont euh, qui passent leur retraite en thaïlande et ils disent voilà on, on a une retraite on gagne deux euros par mois et, euh, et euh, on a des employés de maison, on vit dans une villa, sous, sur une colline, on a vue sur mer, on a une piscine, euh, on se fait faire des massages de pieds tous les jours pour 2 euros. Quoi. Et je me dis, mais putain, je travaille avec mon ordinateur, il suffit d'une connexion Internet, euh, c'est bon, je me casse. Et, euh, et euh, donc, j'ai bien dit que c'était en Thaïlande. Hein. Et donc, j'ai attendu que, que ma, ma fiancée finisse ses études universitaires. On est allé un ouais. mois en vacances en Thaïlande. Ouais. Boum, dépisement euh, total. Euh, Révolution, les gens sourient, les gens ne sont pas pris de tête, etc. Il ne fait pas froid, il ne pleut pas un jour sur deux. Un jour sur deux, qu'est-ce que je raconte? Neuf jours sur dix, comme en Belgique. Et, euh, et voilà quoi. Donc, il euh, y a un moment donné, elle a fini l'université, on a pris un billet d'avion, et on s'est barré, on a fait la folie d'aller ouvrir une société à Hong Kong. On est allé à Hong Kong prendre rendez-vous chez le banquier, et voilà. Mais la question, c'était pas ça. La question, c'était le Cambodge. Donc, on s'est retrouvé en Thaïlande, un peu moins de deux ans. Et en fait, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu euh, des problèmes euh, au niveau des visas. Moi, je suis, à chaque fois que j'arrive quelque part, les règles, elles changent. Je sais pas pourquoi. Je, je suis obligé de, de tout le temps m'adapter. Et, euh, et en fait, euh, tu avais des, des gars qui vivaient en Thaïlande de, de, depuis des années sans sortir du pays pratiquement. Même euh, pratiquement des des SDF quoi qui vivent qui vivaient en Thaïlande donc je parle d'Européens hein, qui vivaient en Thaïlande sans avoir euh, de quoi subvenir à leurs besoins en faisant la manche quoi et donc à un moment donné les Thaïlandais ils ont dit euh, il faut qu'on fasse un, un bon coup de karcher là hein, il faut qu'on nettoie tout ça et euh, ils ont ils ont renforcé les règles ils ont dit à ah, tout le monde voilà la fête est finie maintenant il vous faut un visa vraiment sérieux solide hein. il faut savoir que pour euh, créer une entreprise au Cambodge en tant que en tant qu'occidental, en tant que, en tant qu'européen, américain, etc. Il faut avoir quatre employés thaïlandais. Bon, faut voir la majorité okay. des, des employés thaïlandais au boulot. Quoi. Tu vois, ils sont pas stressés. Mmh. Donc, <rire> c'est pas mon délire. De toute façon, j'avais pas les clients, j'avais pas le, les, la demande en termes de clientèle pour pouvoir engager des gens. Donc, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il y a comme pays à côté Je sais pas. Le, le Cambodge, j'avais un bon feeling. Moi, j'aime bien les pays en développement, hein, les pays, on va dire autrement, les pays un peu plus pauvres, parce qu'en général, les gens, ils sont très, très gentils. Quoi. Et euh, On est venu 15 jours au Cambodge, on a pris une claque. Quoi. Les gens, ils n'ont rien, ils te donneraient leur chemise. Quoi. Okay. Ça nous arrive de sortir, prendre un verre. Il y a des gens, ils vivent avec euh, avec moins d'un dollar par jour, il hein, faut le lire. Et puis, ouais. euh, il y en a qui s'en sortent un peu mieux, qui gagnent 200 euros, 250 euros, parfois 500 euros. Ouais. Et ça nous arrive de prendre un verre au bar. Et d'avoir quelqu'un qui, qui apprend un peu le français ou, ou, ou tout simplement ouais. l'anglais et qui veut nous parler parce qu'il a envie de, de practice, ouais. quoi. Il a envie d'essayer un peu de, de tester son anglais, son français sur, sur les gens. Et, euh, et il vient et « je veux vous offrir un verre, je veux vous payer un verre. »« Ouais, ok, ça va. Paye, paye un verre mais parce que chez Max, ça leur fait plaisir. Et puis après, je vais payer une, une tournée. » Et tu les vois se vexer et refuser. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Quoi. Ils ont le cœur sur la main. Ok, intéressant. Et voilà, donc euh, amoureux un du parallèle. pays. Je, je fais juste un parallèle. il y a Jérôme qui dit, Jérôme de My Digital Company qui passe le bonjour. Dans le chat. Ah, salut Jérôme. Euh... Ah, Jérôme, merci pour ta venue. Hein. Ouais, Jérôme, ça, c'est quelqu'un de très bien. Euh, c'est bien, tu vas suivre le fil, Jérôme. <rire> <rire> ok. Euh, et je suis là, désolé, ah oui, j'ai une question. My Digital Company, allez voir ce qu'il fait. Hein, euh, ouais. Jérôme est en train de, de me sauver la vie, rien que ça. My, My ça Digital Company, allez voir. D'accord, bah, mydigitalcompany.com, j'imagine .net, je crois. Jérôme, tu nous confirmes D'accord. Ok, il confirmera dans le chat s'il est encore là. Pas de souci, oui, oui. si vous voulez aller voir, il n'y a pas de problème pour avoir le lien. Euh, J'ai une connexion pourrie, donc des fois, mon image se fige, c'est pour ça que je souris tout le temps, comme ça, ça, si vous, hein, vous m'avez avec un sourire. Euh, voilà. <rire> <rire> c'est essentiel que vous entendiez. Donc, euh, donc oui, effectivement, on me dit dans le chat aussi, il n'y a peut-être pas d'autres auto en mais en tout cas, tu euh, as une meilleure connexion que Romain, ça, c'est vrai. Euh, ouais, je ouais. confirme. Je peux rebondir là-dessus parce que ouais. non, mais en, Fran en France, il y a, y, a, y a une précarité au niveau de, de, de la bande passante, c'est pas possible, ou au niveau des abonnements. Ouais. Moi, quand je, je parle de la France, j'arrive en Belgique, je dois prendre ouais. euh, euh, 60 euros une carte SIM. Je, je, je vais voir un peu ma famille comme ça. Euh, voilà. Euh, une fois par an, pendant un mois, je prends une carte cible, mais c'est le prix de mon loyer pour avoir un pour avoir un, ouais. un, un quota de, de 5 gigas. Ici, c'est un dollar ouais. par semaine et euh, c'est illimité. quoi. Donc, euh, c'est une connexion. Enfin, je suis au fin fond de la cambrousse, euh, j'envoie je mes vidéos YouTube, euh, c'est du délire. Non, mais il faut, le... faut leur dire de faire quelque chose, hein, C'est pas possible. <rire> Vous utilisez sûr. encore le, le Minitel <rire> <Non>. <rire> presque, presque en tout cas moi je pourrais l'utiliser parce que vu ma connexion on pourra euh, juste digitalcompany.net. on confirme dans le chat voilà je, juste, ouais. euh, j euh, je fais une petite parenthèse ouais, mais euh, voilà donc effectivement euh, j'avais été en Belgique aussi c'était je trouvais cher à l'époque la connexion etc mais vous avez le même système qu'en France au final euh, donc euh, oui on n'a rien inventé mais au final on se rend compte que dans des pays beaucoup plus simples et beaucoup plus finalement pauvres bien, les gens ont des connexions meilleures et les gens sont aussi beaucoup plus agréables Accueillant. Ouais, ouais. Euh, ouais, donc aujourd'hui, tu es implanté au Cambodge. Ouais, ouais, ouais. Ça ouais. Phnom Penh, okay. hein, la capitale du Cambodge, euh, et on y est très bien. Ouais. D'accord. Ok, ok. Et ça, donc, ça fait, là, ça fait combien de temps que tu vis là-bas 4 ans, quatre ans et demi. Et j'ai 32 oh, ans et demi. D'accord. C'est important. <rire> les demi sont importants à passer les 30, Ouais. ouais. <rire> C'est vrai. Oui. Euh, d'accord, d'accord, très bien. Et donc, t as, t as, alors, juste un parallèle, tu ta société là-bas et tu habites là-bas ou tu fait différemment ta société ailleurs ou non Alors, ça fait depuis 2014, on est là avec une, une société à Hong Kong. Mais il faut savoir que euh, le gouvernement hongkongais et, euh, et les banques sont en train de réformer… Euh... Oui. pas mal de choses, hein. par exemple oui. maintenant si tu me disais ah, je, vais aller, je vais faire comme toi Nico, je vais aller me créer une une, une société en, en, à Hong Kong, et ouvrir un compte euh, un bancaire à Hong Kong, je t'en dissuaderais parce que déjà il est devenu pratiquement impossible de se faire ouvrir un compte en oui. banque là-bas, hein, même en se déplaçant, alors que tu te déplaces pour rien et euh, puis voilà ça reste des asiatiques qui euh, qui, ont pas, qui ont pas la même conscience de nous, euh, comment dire j'ai reçu une LED récemment qui me disait que dans 12 jours, on fermait mon, mon compte bancaire. Quoi. Et donc, c'est okay. pour ça que, que j'ai dû désactiver Stripe. Euh, momentanément, ah oui. euh, donc moi, je dois, je dois facturer des gens pour des renouvellements d'hébergement, etc. Et tu as, as une banque asiatique qui te dit dans 12 jours, tu n'as pas de compte bancaire. Donc, à ce moment-là, ce que je vous encouragerais plutôt de faire, bah, c'est d'aller voir Jérôme de MyDigitalCompany.net qui va discuter avec vous et qui va trouver la meilleure solution euh, à votre besoin si vous voulez. Voilà, trouver une situation plus avantageuse pour pas laisser peut-être plus de 50% d'argent aux impôts. En particulier si vous voulez aller vivre à l'étranger parce que vous pouvez travailler à distance. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur les 10 000 boules par mois, parce que je pense que le sujet est chaud bouillant dans le chat, on me dit, on s'en fout du Cambodge, on veut voir les 10 000 boules. Moi, le Cambodge, je demandais, parce que le niveau de vie est déjà différent, c'est aussi pour la société, etc. Parce que quand on est ça, ça fait partie aussi des, des choses qu'on doit absolument se renseigner avant, hein, on, part, on part avec son sac à dos et on voit ce qui se passe, Il faut se renseigner quand même sur, sur le terrain, la, la structure, comment s'implanter, etc. Maintenant, maintenant roulement de tambour après la publicité savoir <rire> <va>. quoi <rire> je, te, je te laisse enchaîner du coup par rapport à ce que tu as comme structure aujourd'hui ce que tu fais et euh, du coup bah, le, le pognon l'oseille que tu gagnes et des euh, voilà, millions que tu as sur ton compte je te ouais, laisse, euh, euh... les millions c'est chaque mois euh, le, sur le compte c'est les milliards <rire> Euh, non, mais comme structure, comme structure euh, ben, on est à deux avec ma compagne qui est vraiment proactive et qui m'enlève euh, des épaules énormément de, de tâches. Euh, voilà. Elle répond aux emails, elle répond aux clients par téléphone. Il y a un moment donné, il euh, y a un facteur très important en business quand tu, tu veux accomplir un objectif, c'est la concentration. Et, et s'il y a un problème récurrent, c'est quand tu es freelance, tu ne peux pas à un moment donné euh, avoir un boulot créatif, c'est faire du développement. En même temps, devoir décrocher ton téléphone au milieu du truc. quoi. Donc ça, ça, ça, ouais. ça, ça m'aide. Donc euh, c'est pour ta question au niveau de la structure. Voilà, bon, On est à deux. Alors on essaye de, ouais. de déléguer, euh, de faire sous-traiter euh, le maximum de, de travaux. Euh, mais ouais. force est de constater que ça, c'est une tâche difficile ou en tout cas euh, qui demande de la persévérance pour trouver les bonnes personnes. Et, euh, et ça, euh, moi, je suis pas un expert là-dedans du tout. Et, euh, et je peux pas vous donner beaucoup de euh, conseils pour... Euh, vous aider, euh, vous donner des conseils pour déléguer des tâches. Euh, donc, c'est essentiellement, ces résultats-là, c'est essentiellement, euh, voilà, à nous deux qu'on les a, mais euh, en prenant euh, souvent un mois de congé, donc euh, très régulièrement, on part pendant un mois, on coupe tout et en refusant énormément de demandes parce que dès que voilà il y a quelqu'un dès qu'on a un prospect un petit peu expéditif voilà qui, ah. qui a l'air un petit peu de de tout savoir un petit boss ou un petit patron euh, on refuse donc on refuse énormément de gens donc euh, voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire au freelance même même qui est seul à 10 000 euros par mois c'est possible et euh, c'est même le minimum que tu devrais t'imposer dans ton esprit il euh, y, y en a ils rigolent ils vont ils vont ils vont dire ils vont rigoler en disant 10 000 euros c'est des cacahuètes c'est trop peu et il y en a qui vont dire ouais Nico tu vends du rêve 10 000 euros facturer 10 000 euros par mois stable en tant que freelance euh, euh, c'est pas possible on le sait bien faudrait se doubler euh, etc et, euh, et effectivement c'est c'est ça que j'ai envie de partager avec avec l'auditoire avec Julie en particulier qui, qui est tendue oui, <rire> oui. oui. <rire> ouais. voilà, je ne sais pas si tu as, si as des questions particulières ou, euh, ou si tu veux un petit ouais. peu Moi j ai, j ai, tu vois, ici j'ai mon gris noir tu vois. Ici il y a tous mes secrets ouais. Tu vois il y a plein c est c est rempli. <rire> Et je ne sais pas si tu as des questions Donc, Comment est-ce qu'on fait euh, 10 000 euros par mois Par tête avec une agence web Ou avec euh, une activité de freelance Est-ce qu'il y a des questions parce que Julie, tu si, questions. Questions. Ouais, voilà. si je te pose des questions, je vais me faire lyncher. Donc je ne t'en pose plus. Comment ça se passe au Cambodge Je vais me faire lyncher aussi. Donc je vais, je, je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Sinon, euh, plus, voilà, donner euh, ce que tu voulais peut-être expliquer et donner des clés aussi, euh, justement, euh, pour atteindre 10 000 euros par mois. Et puis wow. y expliquer, effectivement, euh, y va. Alors attention à Julie, parce que si je prends mes notes. Euh... Je vais perdre en spontanéité hein, faudra m'excuser. <rire> bon, la première question euh, que les gens doivent se poser, c'est euh, comment est-ce qu'on a les prospects Comment est-ce qu'on a les leads Comment est-ce qu'on attire des gens euh, voilà, Comment est-ce qu'on se fait euh, connaître hein, c est, c est, c est... Bon, Pour faire 10 000 euros, il faut déjà avoir un client, un premier client, deux clients, etc. Donc c'est, je pense, la première question euh, que les gens euh, peuvent se poser. Donc là, ma réponse, c'est en fait de négliger absolument aucun canot. Il faut faire du SEO, du référencement naturel. Donc euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de toujours, toutes les, tous les mois, euh, de créer au moins un certain nombre de landing pages. Hein, parce que des landing pages, même avec des, pas beaucoup de contenu, si elles ont la capacité à intéresser tes lecteurs, et si euh, elles ont la capacité à les faire garder sur ton site et à leur donner envie de visiter plusieurs pages, page de ton site, eh ben, euh, Google, il va le voir parce que Google voit tout et il va te positionner. Donc, des bonnes landing pages hein, donc, euh, pour ton SEO, ton référencement naturel sur Google et en parallèle à ça, des articles de fond. Vraiment, faut ne faut, faut pas essayer de, de, de dire je vais, je vais lancer un blog et je vais euh, toutes, toutes les semaines ou tous les trois jours balancer un article de 500-600 mots. Pour moi, c'est une stratégie où tu vas perdre ton temps. Ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est de faire des articles sur un sujet, sur, tu réponds à une question, une problématique, et tu y mets le paquet. S'il faut faire un article de 3000 mots, 5000 mots, 6000 mots, tu y vas, tu brosses ta, ta thématique dans tous les sens, avec des intertitres, voilà, avec un sommaire, des images. Euh, tu mets euh, des liens vers des, des, des PDF euh, à télécharger sur ton serveur avec des vidéos YouTube. Et, et ça, même sans faire un, un net linking de dingue, d'experts, SEO, black hat de Twitter, tu vas pouvoir ouais. euh, positionner tes articles avec une poignée de liens. Donc ça, c'est ouais. euh, voilà premier canal, euh, le, le SEO, ouais. à ne pas négliger. Ouais. Évidemment, tu n'as pas des résultats instantanés avec le SEO. Mmh. Franchement, si tu bosses bien, tu, tu vas peut-être pouvoir commencer à avoir ton premier prospect dans deux, trois mois et puis avoir un roulement de demande de devis grâce à ton référencement naturel dans six mois, même en, en ciblant la longue traîne et en essayant par exemple de, de mettre le nom de ta ville dans, dans tes intertitres, dans le titre de ta page, etc. Ça ne va pas arriver instantanément. Donc, à un moment donné, il va falloir investir pour te lancer un petit peu de budget euh, publicitaire ben, pour de pour obtenir du trafic très, très ciblé, donc a priori, dans Google Ads. Et il va pas falloir se battre sur des mots-clés, euh, création de site internet, agence web, tu vas payer euh, 400 euros pour un clic, et en plus, il n'y a personne qui va te contacter, parce que la majorité des, des gens qui tapent ces requêtes-là, c'est euh, des concurrents. Il hein. faut savoir que 80% des requêtes qui sont tapées sur Google, c'est ne pas des top requêtes, hein. c'est des requêtes longues, longues traînes. donc le trafic, il est là aussi. Quoi. Donc, essaye de, de cibler même s'il n'y a pas beaucoup de trafic, des requêtes longues au début pour essayer d'avoir tes premiers clients. Hein. Et de toute façon, ce qu'on voit beaucoup hein, quand même, euh, chez euh, chez les freelance qui se lancent, en général, les, le premier contrat, le deuxième contrat, les, les deux, trois premiers contrats, on les fait euh, avec son entourage, quoi, un peu euh, des amis, la famille, on sait que tu te lances, ah, ben, j'aimerais bien un site internet. Ouais. En fait, tu as déjà arrangé le deal avant d'enregistrer ton entreprise. Tu lances ton entreprise, ouais. tu as, as tes deux, trois premiers contrats. Pendant ce temps-là, euh, mets en place tes, tes campagnes publicité. D'ailleurs, en plus, je me rends compte qu'avec le SEO, j'ai dit une connerie parce que ton référencement sur Google, en fait, rien ne t'empêche quand tu es employé d'avoir un blog. Voilà, Tu veux te lancer comme euh, freelance développeur web, voilà, on va, on va ouais. dire ça comme ça, ou développeur d'applications mobiles, par exemple. Rien ne t'empêche en tant que salarié, dans ton coin, discrètement, de lancer un blog et de commencer... Et puis, à un moment donné, quand tu lances ta boîte, tu as, as déjà un peu de trafic. Donc, tu vois que je disais une connerie par rapport au SEO. Donc après, SEA, Google Ads. Et puis vraiment, oui. super important à partir du moment où tu fais du SEO, du, du SEO, donc publicité payante sur les moteurs de recherche ou du trafic gratuit. C'est vraiment ça. C'est un de mes conseils number one en, en conversion et en visibilité. C'est, tu sais ça, hein, toi Romain, c'est à, à Julie que je parle. Mettre en place une campagne de remarketing, Google Ads, Facebook Ads, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est tu mets un code sur ton site, un code de tracking, et après euh, avoir visité ton, ton site, les gens après ils, ils voient ta tête euh, en boucle sur les réseaux sociaux et sur tous les sites. Euh, euh, voilà quand ils vont chercher chercher une recette de cuisine euh, pour leur repas, euh, il y a ta tête quoi. Ils se disent j'ai visité son site, et le mec il, il me poursuit. Parce que il y a une règle très importante en, en marketing, c'est que les gens pour pouvoir faire affaire avec toi, surtout pour pouvoir payer des budgets tels que ceux euh, on met pour la création d'un site internet ou de la visibilité de digital marketing etc pour pouvoir mettre des budgets pareils il faut qu'ils aient été en contact plusieurs fois avec ta marque il ya le mec qui va sur ton site toi tu vas sur mon site kim communication c'est quoi ce site noir qu'est ce qu'ils font Putain, ils sont à hong kong je me barre et en fait après les gens ils envoient toutes leurs demandes de devis ils envoient ils visitent 50 sites web ils envoient 30 demandes de devis, ils torpillent comme des malades, copier-coller. Et, euh, et puis voilà, après, ils retournent, ils retournent regarder des, des vidéos de, de chats sur YouTube. Parce qu'on peut faire du remarketing aussi sur YouTube. Hein, C'est toujours à Julie que je parle, Donc, après, ils vont voir ton annonce et ils vont se dire Putain, ce mec-là, euh, le, le Nico, là, il, il sait avoir de la visibilité. Quoi. Et on, je le ouais. vois partout. Je, je vais jouer au Sudoku, euh, j'ouvre mon application mobile de Sudoku, je je, regarde, je je mets mon application mobile de Météo, il y a, y, a, y a Nicolas Laruelle, euh, expert de l'univers en, en web. Euh, j'ai envie qu'il fasse pareil pour moi ce mec, c'est un spammeur, j'ai envie qu'il fasse pareil pour moi. Bon, si je veux qu'on me voit partout. Et du coup, après, ils reviennent sur ton site et là, ouais. tu le vois dans tes, dans, tes, dans tes statistiques de conversion, ta campagne de remarketing, les gens, ils reviennent sur ton site, tu as un, un à un pourcentage de malades de gens qui, qui finalement t'envoient euh, effectivement la demande de devis qu'ils ne pas envoyé si tu avais pas fait de remarketing et ça ça coûte rien le remarketing parce que tu vas payer euh, 3 euros pour un clic mais faut mais, mais tu vas avoir 3000 impressions de ta tête sur un site web t'imagines pour 3 euros on a vu 3000 fois ta tête sur des sites web t'imagines l'impact que ça a ça coûte rien parce que tu cibles des gens que euh, voilà, tu cibles une niche, vu que c'est que les 1000 les, les personnes qui sont venues sur ton site durant les 30 derniers jours. Donc, ça, c'est un indispensable. Si tu es freelance, que tu cherches des clients, que tu n'as pas assez de clients et que tu n'as pas une campagne de remarketing sur ton site en ce moment, tu as raté ta vie. <rire> c'est très fort le remarketing, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais, ouais je t'apprends rien à toi, Romain. Tu, en plus, tu es, es spécialiste en e-commerce. Donc, en e-commerce aussi, c'est un truc, c'est indispensable. Tu peux pas être rentable en advertising et en e-commerce sans mettre en place ce truc simple, super simple à mettre en place en plus et euh, qui a un taux de conversion euh, de dingue. Donc, voilà. Je vais juste un petit peu on pose une question. Euh, Est-ce qu'il ouais. y a un budget alloué ou pas en remarketing ah bah, Franchement, je, je... Euh, moi, moi pour le moment, j'ai la, la campagne de, de remarketing pour mon activité d'infopreneur pro du numérique, donc je relance les gens, eh, « Tu es parti de mon site, inscris-toi quand même à ma newsletter. » Je mets 10 euros sur euh, sur Facebook par jour et 10 euros sur Google Ads. Et franchement, euh, vu que j'ai pas beaucoup de visiteurs pour le moment sur mon site, parce qu'il n'y a pas de SEO, il ouais. n'y a pas de trafic, il n'y a pas de contenu, c'est vraiment juste des ouais. gens euh, que je vais un peu chercher au forcing avec mes, mes mon putaclic, à là. Je euh, j'atteins même pas les 10 euros par jour. Franchement, tu peux commencer le remarketing avec 3 euros par jour, Christian. Ça, ça, ça ne coûte rien. Exact. Ça va te rapporter euh... plus que ça te coûte. Mmh, c'est clair. Donc, clair. les outils pour le remarketing, c'est euh, ton compte Google Ads et, euh, et euh, ton compte euh, publicitaire Facebook. Exactement. Mmh. Euh, voilà. Juste une question, euh, parce que là, tu donnes, tu donnes aussi des, des conseils qui sont très, euh, très avisés, très, très, très pertinents. Alors, on m'a posé une question tout à l'heure. C'est en fait, du coup, toi, concrètement, qu'est-ce que tu proposes comme service dans, dans ce que tu es en train d'expliquer ah ben En fait, euh, et c'est peut-être une erreur d'ailleurs, moi euh, j'ai, euh, je me suis lancé euh, en, en disant que j'étais l'homme à tout faire. Quoi. Euh, très polyvalent, euh, je n'ai pas la ligne des, des services euh, qu'on propose dans notre agence, donc euh, je vais essayer de faire ça de mémoire, mais euh, allez, principalement la création de sites internet, le référencement naturel, le référencement payant sur Google, les campagnes publicitaires sur n'importe quel réseau sociaux, le vidéo marketing. On aide nos clients à investir YouTube parce que c'est aussi un indispensable. On gère les campagnes mailing. On propose la création de logos. Si les clients sont gentils et on a leur projet, on peut aussi leur faire leur carte de visite, leur flyer. Surtout, on conseille pour leur marketing. On essaye. De faire comprendre aux clients qu'ils vont droit dans le mur quand ils ont une stratégie qui est trop compliquée à mettre en œuvre, qui est, qui est pas, qui est pas kiss, quoi, qui est pas keep it simple, stupid. Mm -hmm. uh, Qu'est-ce qu'on propose d'autre? C'est déjà pas mal. Ah oui, en plus, j'oublie, j'oublie un, un gros morceau très important dans notre boîte. On vend beaucoup d'hébergements web avec euh, l'assistance qui va avec, le support technique qui va avec, partant du postulat que quand même, pour un client final, se faire héberger tout seul chez le grossiste, donc, le, chez, chez le gros hébergeur euh, qui répond euh, seulement après 24 heures euh, aux questions de support technique avec du jargon euh, technique, ben, euh, c'est un, un peu compliqué pour le client final. Et du coup, voilà, on, fait, on fait aussi beaucoup d'hébergements, entre autres. Voilà. Et puis euh, maintenant, okay. à titre d'infopreneur. Je sais déjà. m'excuse. Non, non, je, je, je m'excuse. Ouais. Je suis juste dedans, parce que dans le chat, on me dit qu'on nous a perdu. Ah merde. Euh, Est-ce que... Ouais, je ne sais pas, ce que les gens nous entendent ou nous voient Est-ce que c'est revenu Parce qu'il y a eu un moment ça a lagué un petit peu et c'est revenu. Donc, Est-ce que les personnes nous voient euh, N'hésitez pas à reloader la page, bien sûr. Parce que nous, on s'entend, je vois Nicolas, il n'y a pas de souci. Donc, logiquement, vous, c'est votre travail. Euh, N'hésitez pas à, à recharger la page, peut-être. Reloader les pages des amis. Yes. Ouais. Reconnectez-vous. Nous, je ne sais pas. Reconnect et c'est bon. Ok, il faut se reconnecter en fait. Ouais. Ok, ok. Il faut qu'un blackout total. Ouais. Il faut reconnecter en fait. Je sais pas si vous entendez, mais Nicolas a mis un message dans le chat. C'est revenu. Oui, mais reperdu Alors moi, si recharger la page, ça fonctionne parce que moi, je vois Nicolas et donc c'est que a... logiquement ça fonctionne. Euh... Ok. Donc, je vais juste lire les messages en même temps. Video file not phone. Video file not found. Ok. Bizarre. C'est bloqué. Ok. Alors, pour certains, c'est revenu. Steven, tu peux me dire que c'est pareil pour toi, c'est revenu ou pas Christian, Là, c'est bon, bon pour Christian. Ah, ça va revenir, ça va oui. revenir. Je pense que ça va revenir. C'est un peu particulier quand même. Tu utilises toi Webinar Jam, non ou pas Non, je découvre avec toi. D'accord. Euh, c'est revenu, mais ça rame. Ok. Parce que Webinar Jam demande beaucoup de ressources. Et c'est pour ça que des fois, ça plante un peu ou ça rame. Euh, ok. Si vous nous entendez, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Alors, bon, nos têtes, en plus, c'est mieux, mais euh, au moins entendre ce qu'on qu dit. Ça euh, va, là, ça va c est... C est okay. OK. Bon, on va continuer, on va voir. L'idée, c'est que vous ayez le son, les amis, et après, voilà, l'image, effectivement, ça peut laguer, ça peut bloquer, mais au moins avoir le son. N'hésitez pas à reloader la page, ça revient en principe, mais après, on est tributaire des connexions et du script aussi. Euh, je vais juste terminer là-dessus. Donc, tu fais aussi de l'hébergement web pour ouais, euh, est ce que es sur expliquer. les services, en fait, pour que les gens euh, puissent euh, tout voir. Ouais. Bah, ils vont simplement sur mon site, kimcommunication donc k i m communication .com, et puis il y a un onglet service et là il y a, y, a, y a tout qui est mis comme ça pour les curieux. Allez voir le site de notre agence. Euh, voilà, polyvalent, hein, beaucoup de WordPress aussi euh, forcément, donc ouais. euh, voilà. mais pas pas de. C'est un truc qu'on fait pas beaucoup en tout cas. C'est vraiment du développement pur, du développement from scratch euh, avec des frameworks. Donc, ça, on laisse aux pur développeurs parce que de toute façon, ce pas des projets qui sont très excitants pour nous. Ça prend trois ça prend mois, ça prend six mois. On n'a pas suffisamment les ressources. Et puis, souvent aussi, il faut le dire, les clients n'ont pas toujours le budget. Voilà. OK. Et est-ce que tu délègues Est-ce que tu as beaucoup ah. de services Est-ce que tu délègues bah, On délègue ce qui peut être délégué. Par exemple, je t'avoue que... Euh, on se fait pas mal aider, par exemple, quand on a des logos à faire pour nous, on se fait pas mal aider par, euh, par des Indiens sur Upwork. On a trouvé quelques euh, pure players là-dedans. Ah, ouais. On les paye généreusement, mais tu mets 100 dollars et te, tu leur demandes euh, 20 déclinaisons de logos. Ils te font 20 déclinaisons de logos, les mecs. donc euh, ouais. C'est non vectorisé, c'est du travail très professionnel. Ils comprennent bien le concept. Ouais. donc On réfléchit le concept en amont, etc. Ils comprennent bien le concept et ils euh, nous font ça. Rédaction, euh, rédaction pour le référencement aussi, on délègue. Euh, j'ai essayé de déléguer beaucoup de choses mais je me suis aussi beaucoup planté on a voulu se lancer dans le développement d'applications mobiles et on s'est rendu compte que pff, y a, c est, c est, c est, quand tu es rigoureux toi même c'est difficile de trouver quelqu'un d'aussi rigoureux que toi d'accord ouais. euh, c'est très vrai prendre. ce que tu dis euh, Christian dit des que des pour les services, services vous pouvez aller voir sur notre site web Kim Communication, la route service c'est sympa de toute façon je mettrai, je mettrai les liens en dessous euh, ouais. je ne sais pas sur quel support on verra la vidéo mais il y aura des liens en tout cas au dessus ou en dessous de la vidéo donc vous pourrez trouver le, le, le site de, les sites de, de Nicolas euh, et donc oui tu parlais, on parlait délégués donc effectivement c'est difficile et derrière en fait alors comment ça se passe concrètement ton processus tu vas, donc, on en était aussi à aller chercher des leads donc là ensuite, là on a exactement. les leads. Donc là ouais. on a les leads et je regarde et je pense que j'ai parlé de tout tout euh, sinon peut-être euh, à l'instar du remarketing pour augmenter son taux de conversion et convaincre. Euh, moi les gars, je vous conseille quand même aussi de bosser votre euh, e réputation et votre personal branding. Vous tapez Romain Plagnard dans Google, vous tapez Nicolas Laruel dans Google, vous voyez qu'on existe, il y a des photos, il y a des interviews, il euh, y a une chaîne YouTube, il y a des profils de réseaux sociaux. Euh, hum. À, à agence équivalente ou à freelance équivalent, tu remets un devis. À, voilà, il faut le savoir, quand tu remets un devis à un client, il y a de fortes chances qu'il cherche ton nom, le nom du fondateur de la boîte, le nom euh, du commercial à qui il a parlé, etc. Il a des chances qu'il cherche mm -hmm. ça sur Google. Et à un moment donné, s'il ouais. tombe juste sur ton profil Facebook où tu es en train de, de, de picoler euh, au nouvel an euh, avec euh, tes potes, euh, ça, ça va pas être hyper convaincant pour lui, surtout si à côté, ouais. il y a quelqu'un qui, qui se fait interviewer, qui a une chaîne YouTube, des profils sur les, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà. Ouais. Dernier axe vraiment pour la visibilité, entre guillemets, bosser votre e-réputation, votre personal branding. Et pour la visibilité, franchement, si vous voulez avoir suffisamment de demandes de devis, un roulement confortable de lead euh, suffisant que pour pouvoir dire, euh, votre projet, il m'intéresse pas. Euh, et, euh, et pouvoir accepter vraiment les gens avec qui tu as du feeling, il faut négliger aucun canal. Quoi. Il faut vraiment être partout, partout, partout, partout. C'est du boulot. Il hein, n'y a pas de recette miracle. Voilà. Donc, ça, c'était pour la visibilité. Et donc, euh, oui. quelle était la question <rire> Là, Justement, la question qui vient ensuite, c'est qu'est-ce que tu factures aujourd'hui Comment Combien, en gros, tu as besoin de clients euh, Et euh, quels sont en moyenne le montant des prestations que tu peux facturer ça, c'est une question difficile parce que c'est quand même fort, fort variable. Alors, est-ce que je t'ai donné ouais. l'exemple tout à l'heure de combien je facturais pour nettoyer un site WordPress Je t'ai parlé de ça. Hein non, non, as pas parlé. Non Non, je t'ai pas parlé non. de ça. Parce que justement, moi, j'ai noté ça. Du coup, je sais plus ce que j'ai noté ou ce que je t'ai dit. <rire> ah, voilà. okay. Juste un exemple. Parce que je disais tout à l'heure que 10 000 euros, c'était possible. 10 000 euros par mois, c'est possible. Tu, tu bosses tes 20 jours par mois, même si Tu es tout seul. Tu, tu fais tout comme il faut, franchement, il n'y a pas de souci. Moi, quand, quand, J'ai fait des landing pages hein, sur Internet que tu peux trouver. Nettoyage de site WordPress, piraté. J'ai mon site WordPress hacké, voilà, j'ai mis mes graines, hop, je me suis positionné, donc forcément, j'ai des leads. Et les gens, ils se font pirater, ils sont dans l'urgence. et Ils arrivent, ils viennent te voir. Voilà, euh, j'ai mon site WordPress, il, il s'est fait pirater. Et donc, moi, je facture le nettoyage du site WordPress. La garantie que le site WordPress ne sera pas réinfecté, je, je mets six mois. Après, ça tient hein, indéfiniment. Là, bon. mmh. Pour cadrer, je mets 6 mois. Et un an d'hébergement, parce que du coup, je récupère le client sur euh, un hébergement à moi. Euh, eh ben, je facture ça 680 euros. C'est une prestation qui me prend à peu près 4-5 heures. Donc, euh, mmh. ça fait à peu près du 150 euros de l'heure, hein, cette prestation-là. Si tu comptes, hein, fais le calcul, que, euh, tu factures, que, tu, que tu travailles. Si tu comptes que tu travailles 150 heures par mois, hein, c'est la norme, à 150 mmh. euros de l'heure, ça te fait 20 000 euros par mois. Alors évidemment, tu ne travailles pas non-stop. Hein, tu passes du temps à te référencer, tu passes du temps euh, à faire ta compta, à faire de la veille pour, pour rester ouais. à jour, pour te former, parce que se former, c'est aussi euh, un need. Hein, tu ne peux pas faire euh, des résultats pareils si tu n'as aucune... Aucune compétence, hein, c'est logique. Eh bien, si, tu, si tu factures 150 euros de l'heure à 150 heures par mois, euh, ça te fait 20 000 euros par mois. Donc on voit que 10 000 euros, c'est possible. Voilà. Donc euh, après, qu'est-ce qu'on qu qu qu qu facture par exemple pour la création d'un site Internet Déjà, un conseil vraiment super important que, que j'ai envie de, de donner, même s'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, euh, ouais, le Nico, il, il nous pousse euh, dans une direction qui est contre-productive, ça va jamais fonctionner pour moi, je vais jamais ré réussir à impl implémenter ce conseil. C'est toujours demander, quand à un prospect, toujours lui demander quel est son budget. Quel est le budget qui est confortable de mettre pour lui? Euh, quelle idée il a en tête? Parce que euh, le, le problème, c'est que si tu fais un devis à l'aveugle, tu vas être trop bas. On se dit. Comment on peut être trop bas, le gars il veut le moins cher, ça c'est faux. Tu vas être trop bas ou tu vas être trop haut. Et il va faire ouais. 50 demandes de devis et il y a 5 mecs qui vont être dans son budget. Et toi tu seras trop bas ou trop haut et tu vas jamais ouais. rien signer. On ne signait rien quand on ne demandait pas le budget. Euh, donc il faut demander le budget à ton client. Si tu insistes, il va te le donner. Parce que ton client, il veut avoir toutes les cartes sur la table, il veut avoir toutes les options à sa disposition. Donc il veut avoir ton devis. Donc, si tu es prêt à raccrocher avec lui en lui disant « Écoutez, monsieur, je suis désolé, on est occupé. » Nous, d'expérience, euh, les contrats euh, pour lesquels euh, on ne connaît pas le budget, on ne les signe jamais. Donc, on ne va pas prendre deux heures à vous faire un devis, même si votre projet euh, il a l'air bien beau. Euh, on ne va pas prendre deux heures à vous faire un devis si on ne connaît pas votre budget. Euh, « Ok, ok, ça va, j'ai 4000 euros. Ah, »« Ah, ok, ça va, monsieur. »« Ah ben, ça va, tout compte ça, on va vous le faire, le devis. » Je te promets, à la dernière minute, ils vont te le donner. Il faut, il faut tenir bon. Il faut demander le budget. Et après, tu fais, un, tu fais une offre. Il a 4 000 euros. Tu lui fais une offre, peut-être à 3 000, 3 500, en lui mettant des options ouais. supplémentaires qui vont jusqu'à 5 000. Et en fait, le mec, en vrai, il avait dit 4 000, mais peut-être il avait 5 000. Et il va voir ton offre. Il va voir une offre de base à 3 000. Et il va voir tous des ouais. blocs supplémentaires. Donc, l'offre de base, c'est euh, la création d'un site e-commerce, e commerce WooCommerce basique, 3 000 euros. Euh, tous les chiffres que je donne, c'est du hasard. Hein. Je mmh. des, donne des tranches. Euh, voilà, ouais. c'est un gros débat. Là. On pourrait passer euh, deux heures sur le, sur, euh, le prix d'un site internet. Donc, euh, c'est vraiment des, des tarifs voisins. Donc, tu as, as, as un bloc principal, tu ne peux pas le changer, c'est le site euh, le site e-commerce, commerce. WooCommerce, et puis, tu ajoutes des blocs. Ah, euh, pour 300 euros, euh, je te fais une petite campagne Google Ads. Euh, pour 500 euros, euh, je te fais un peu de net linking. Euh, et tu, mets, tu rajoutes des options. Et en fait, euh, voilà, en fait c'est de l'upsell. Tu as un gars, il a… Il, il, il, il, quand tu as, une, quand as une, une solution pour répondre à un problème d'un client et que ta solution ouais. elle coûte coûte 3000 euros dans 30% des cas le gars est prêt à mettre 30% de plus que 3000 euros. c'est de l'obsell. Donc ouais. il faut déjà être intelligent quand tu fais ton offre. c'est tu fais un bloc et puis tu fais des options où la personne va pouvoir venir piocher et si elle te prend tout, ouais. tout le truc tout le bazar quoi bah ben tu lui fais bam 20% de réduction et tu lui donnes un avantage. À, à prendre tout ton package à, incluant l'hébergement euh, évidemment et euh, la maintenance du site web comme ça tu as des récurrents c'est à dire qu'à un moment donné tu peux, faire, tu peux facturer 10 000 ou 12 000 euros sur un mois et en fait tu as déjà 6 000 euros c'est du revenu passif de récurrent ou, euh, ou des revenus passifs de, de projets personnels je vais okay. en, en parler après donc voilà euh, donc, euh, combien je sais pas si ça répond euh, à la question combien est-ce que je facture euh, ben voilà. les chiffres que j'ai donnés, c'est des chiffres que je peux, que je peux pratiquer. Peut-être pas 3000 000 euros pour un site e-commerce. Euh, aujourd'hui, pour être vraiment concret, pour un site e-commerce, euh, euh, si on vient me voir avec 4000 000 euros, en fait, je sais aujourd'hui que euh, la création d'un site e-commerce, c'est vraiment beaucoup de boulot. En fait, moi, j'en viens même à penser que euh, derrière un site e-commerce qui tourne pour bien faire, il faudrait un, un techos, un technicien, quelqu'un qui s'en occupe à temps plein. Voilà, c'est ce que je pense aujourd'hui. Donc, 4000 000 euros pour un site e-commerce, je le prendrai plus. Mais, euh, mais voilà, s'il si y a un client qui, qui comprend que s'il si vient avec euh, 5000 000 euros, son budget il est pas dingue, on peut essayer d'avancer avec lui pas à pas s'il si, si est sympa, qu'on aime bien son projet, et puis que derrière, il a envie qu'on l'aide aussi pour son digital marketing. Donc, on peut démarrer ouais. à, à 5 000, 6 000 euros. Euh, après, euh, d'autres tarifs, euh, voilà, pour l'hébergement, pour l'hébergement, on fait on a du, de tous les tarifs, on a du, de l'hébergement... Euh, d'entrée de gamme via EasyHoster. Donc ça, c'est l'hébergement, ouais. le, le service où on vend massivement l'hébergement. Ça démarre à à 100 euros par an, on va dire. Et puis, hop, on a, on a d'autres offres avec euh, voilà pour pour 300 euros. On t'héberge, là, il y a un support technique en direct avec avec moi et avec mon associé par email. Et puis, euh, si tu rajoutes encore 200 euros, tu as de la maintenance de ton site WordPress, des garanties au niveau de la sécurité, etc. etc. Et en fait, ça aussi, c'est très important. Tu dois proposer plusieurs options à ton client. Il faut absolument qu'il ait la sensation d'avoir le choix. y a un moment donné, le client, si tu lui donnes trois options, franchement, dans 90% des cas, comme on dit chez moi, dans 90% des cas, il va prendre celle du milieu. Tu vois, à la limite, tu n'as qu'une offre que tu as envie de vendre et tu en mets une au-dessus, tu en mets une au-dessus, le client psychologiquement, il se dit, c'est moi le boss du game, c'est moi qui choisis et, et, et il va prendre l'option du milieu souvent. Sauf si c'est un mec qui veut vraiment le premium, il va prendre l'option au-dessus. Donc voilà, ouais. il y a plein de règles comme ça, voilà, ouais. comme euh, comme celle par exemple de bien choisir son positionnement si tu veux facturer cher, parce que c'était qui qui posait la question euh, C'était euh... Je ne sais plus. On ne sait C'était Christian, c'était peut-être Julie, c'était peut-être Bruno, <rire> peut-être Steven. Mais euh... non, c'était Steven qui, qui posait la question, je crois. Mais si tu, si tu te positionnes, par exemple, comme intégrateur web, intégrateur WordPress, donc intégrateur pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui transforment la maquette graphique, le design, ils le transforment en site web. Si tu te positionnes comme ça, eh bien, toute ta vie, tu vas être payé comme un intégrateur web, comme un intégrateur WordPress. Alors que c'est con, parce que si tu es intégrateur web, si tu es intégrateur WordPress, tu t'y connais certainement un peu en hébergement, tu t'y connais certainement un peu en community management, voilà, tu es sur Facebook, tu es sur Twitter, tu, tu connais un peu les réseaux sociaux. quoi. Tu t'y connais un peu en, ouais. en publicité, tu as déjà fait des campagnes Google Ads pour avoir des clients, tu t'y connais un peu euh, voilà, en, en, en vidéo marketing. Tu t as, t as des connaissances un peu sur tout. Ben, dis ouais. que es consultant en digital marketing parce que les gens ils auront plus de respect pour toi en tant que conseiller que en tant que technicien qui est là et qui sait cliquer quoi tu vois parce que les gens aujourd'hui ils pensent encore que faire du web c'est cliquer c'est derrière un ordinateur c'est c'est un peu comme jouer à des jeux vidéo j'ai un prof qui m'a dit ça d'ailleurs quand j'étais quand j'étais au secondaire je lui avais dit je veux me lancer dans le web et tout il m'avait dit ah ouais c'est un peu comme jouer à des jeux vidéo j'imagine le délire ouais. donc voilà positionne-toi plutôt voilà. Sache te vendre, vends-toi comme un expert. Positionne-toi plutôt comme consultant en digital marketing. De toute façon, ton client, c'est toi qui vas venir voir pour son intégration web. Parce que, en fait, ce que tu lui vends, c'est que tu es son point de contact sur le web. C'est toi qui dois venir voir quand il a un besoin au niveau du web. Et c'est toi qui vas lui faire son intégration web. Et euh, voilà, un, cho bien choisir son positionnement, ça permet de euh, facturer plus cher et de ne pas se mettre à une limite, quoi, un plafond. On est d'accord. Voilà. Euh, euh, je reviens à une question qu'on m'a posée tout à l'heure. Euh, tu parlais aussi, je crois qu'à un moment donné, tu as parlé de YouTube, et il y a une personne qui disait en question, c'est que tu penses que ça peut, peut fonctionner en fait, sans montrer ta tête. Alors, je pense tu parlais aussi du remarketing, en fait, le fait qu'on voit ta tête partout. Ah euh, oui. Cette... Ah non, mais ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais… C'est euh... Bruno. Mais c'est ça, ça peut... clair que ça… Euh... Ça peut fonctionner sans montrer ta tête. Imagine Bruno, voilà, là ici on a peut-être donné des conseils qui ont résonné dans ton esprit et qui vont peut-être te permettre d'améliorer ton entreprise. Imagine si tu n'avais pas eu l'image. Tu t'en fous en fait, c'est l'information que tu viens chercher. Les gens en fait quand ils ont un problème et qu'ils cherchent une solution à leur problème sur YouTube, ils veulent une information. Ils veulent pas euh, obligatoirement quelqu'un euh, qui montre son visage. Euh, voilà, euh, Romain et, et, et moi, ce qu'on qu fait, on, on monte notre visage. Euh, c'est du bonus, c'est parce qu'on veut bien le faire, on accepte de le faire. Et, euh, et en plus, on joue un petit peu sur euh, le, le personal branding justement. Mais franchement, si tu, tu développes même toute une chaîne YouTube avec des slides où tu donnes de, une valeur de dingue, et euh, derrière, tu vends des formations rien qu'avec des slides, où tu délivres de la valeur, où tu donnes des, des conseils qui permettent de, de rentabiliser son investissement en achetant des formations si tu veux vendre des formations ça va faire pareil t'as pas besoin de montrer ta tête après mettre ta voix c'est quand même plus pratique que du texte parce qu'il y a quand même des gens oui. euh, voilà on voit bien que les gens écoutent de plus en plus des livres audio on a de moins en moins le temps de lire et en plus ça demande oui. lire ça demande quand même un certain niveau de concentration et, euh, et avec les vies qu'on a aujourd'hui euh, c'est difficile de rester concentré longtemps mais, euh, oui. mais pff, montrer ta tête c'est pas du tout obligé mm -hmm ça, ça m'a, on m'avait confirmé, j'ai rencontré des personnes qui ont énormément de, de, de followers ou d'abonnés et qui ne montrent pas leur tête, notamment sur YouTube, et qui font, ouais. qui font du blé. Donc, Ou ouais, ouais, les podcasts, quoi. Tu mets les applications de podcasts, Il n'y a pas beaucoup de podcasts web marketing, finalement. Dès que tu sors un podcast, tu te positionnes, tu as, as du trafic. Après, euh, moi, j'aime ai, quand même bien euh, j'aime quand même bien YouTube. Je suis pas trop podcast. Euh, Je devrais… Mais euh, j'ai l'impression d'être passif quand j'écoute un podcast. Alors que quand je regarde une vidéo YouTube, c'est pareil. Hein, mais bon, mais euh, le, le podcast, c'est un monde, c'est un univers entier. Hein. Tu peux te lancer dans les podcasts. T'as même pas besoin de YouTube. Il y a plein d'applications de podcasts. Il y a du trafic à faire là-dessus. Il, il y a, il y a, il y a énormément de voilà de business à faire en se lançant dans un podcast. Tu te lances sur, sur ta thématique. S'il y a personne sur ta thématique en podcast, la es number one, c'est mécanique. C'est vrai. C'est vrai, vrai, et puis ça, ça, ça se développe pas mal le podcast en plus, donc euh, ça peut être intéressant. Et tu peux faire et tes vidéos, et tes vidéos, tu les transformes ensuite en podcast, donc ça peut être double valeur. C'est l'inverse, tu mets un petit. Euh, ton podcast, tu oui. le mets sur YouTube aussi. Hein. Ouais. Exactement. Et je vais sortir un euh, tuto là changer... bientôt pour, euh, pour faire euh, des, des vagues comme ça. Là. Ah oui, ça, ça c'est intéressant, j'ai vu y a des gens qui le cherchaient, ça, ce genre ouais. de tuto. C'est pas facile euh, à trouver. Non. Euh, une, chose, une question, si on me dit on parlait de visibilité, SEO, SEO et et euh, YouTube, on parle de YouTube, mais la personne me dit, donc Bruno me dit, il y a YouTube, il y a Insta, Webinaire, etc. ou pas Est-ce que c'est conseillé de faire ce genre de choses Je pense que plus t'as de visibilité, mieux c'est, mais après. Euh... Euh, pour, euh, pour la question Webinaire, bah, je pense que tu es, euh, es plus à même de répondre parce que voilà, là, c'est ce que tu es en train de faire. Euh, ouais. J'ai envie de dire, ouais, c'est clair. Franchement, euh, parce que tu, tu fais visibilité fois deux, vu que techniquement, la personne qui va participer au webinaire, normalement, elle va partager aussi à sa communauté le webinaire. Donc, ouais. euh, donc ça, c'est pour obtenir de la visibilité, euh, certainement. Pour convaincre les gens aussi, euh, il paraîtrait que les gens qui sont dans le game du, du tunnel de vente disent qu'il y a des bons taux de, con de, bo des bons taux de conversion. C'est dur à dire, ce truc. Oui. <rire> Quand tu proposes un webinaire, derrière, tu es plus enclin à, à fidéliser, à convertir les gens qui ont assisté au webinaire en clients. Hein. Oui. Donc, euh, c'est le moment de te dire de t'abonner à ma chaîne YouTube, à tous mes réseaux sociaux <rire> et à ma newsletter. Hein, oui. et, à, et sur les, les réseaux sociaux, et tous les réseaux sociaux et, et tous les trucs de Romain aussi, si ce n'est pas encore fait. Et, euh, et, et Instagram, Instagram, ça c'est, ça c'est toi aussi, Romain. Ça c'est une question, c'est une question pour toi aussi parce que c'est, c'est toi qui, euh, qui a bien étudié la question. Moi, je suis un, un bébé d'Instagram pour le moment. Moi, je mets des photos de mes plats, quoi, tu vois. Donc. Euh... <rire> Euh, alors Instagram, Instagram, webinaire, je vais mettre un peu dans le même panier, Instagram va utiliser les réseaux sociaux, ça permet de fédérer ta communauté, d'apprendre de, de, à te connaître, on rejoint le remarketing finalement, Les gens, ça permet ouais. de, de, de voir, de revoir, de de, de, de s'immiscer aussi un peu dans ta vie, parce que les gens aiment le lifestyle, donc euh, partager un peu ton… ton... Il, y a, il y a 20 ans de ça, on se foutait de la gueule de love story, mais aujourd'hui en fait les gens aiment beaucoup quand même regarder ce qui se passe chez toi, au-delà de ton professionnalisme, donc Instagram va appuyer apporter une couche supplémentaire et personnellement, moi, pour moi, le webinaire aujourd'hui marche plutôt très bien parce que tunnel de vente, etc., moins parce que les gens aiment beaucoup euh, me voir apprendre une pédagogie en direct euh, que j'explique et du coup derrière la, la confiance, l'expertise est appuyée. Et moi, personnellement, les webinaires euh, sont, c'est en tout cas un canal que, que j'aime beaucoup et qui euh, qui rassure et qui permet de voilà de mieux fédérer. Me concernant, en tout cas. Après, je, donc je dirais pour répondre à la question. Ça dépend de ton audience, ça dépend de dans quoi tu es à l'aise. Mais globalement, plus tu es des de mettre de choses, Instagram, YouTube, Facebook, plus tu de visibilité, plus tu es censé aussi montrer ta crédibilité, ton expertise et puis euh, ben, attirer les personnes qui, qui aiment ce que tu fais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Moi, pour le moment, c'est du pur love story hein, que je fais sur Instagram. Euh, voilà. Attirer un peu des, des nouvelles personnes de, de ce média-là en racontant un peu n'importe quoi en story ou en temps en temps. En... En fait, il euh, y a des secteurs où on peut multiplier les réseaux sociaux. Et si tu as déjà passé du temps à faire une publication pour Facebook, pour LinkedIn ou pour, euh, ou pour Twitter ou que sais-je, ah, tu peux la dupliquer sur Instagram. Bon, si ça ramène un peu de monde, c'est toujours ça de pris. Hein. Ouais. Ouais, D'accord. Euh, après, on met Instagram. On voit beaucoup de pubs sur Instagram. Qu'en pensez-vous au niveau du remarketing le remarketing, le principal, c'est qu'on te voit. Donc, euh, il faut cibler Instagram aussi euh, pour, au niveau du remarketing. Ça, c'est clair. Maintenant, pour la publicité euh, vraiment euh, pour, voilà, on va dire euh, native, où tu cibles un intérêt particulier et où tu essayes de te faire connaître auprès de nouvelles personnes, il convient de, de choisir euh, son média. Moi, par exemple, euh, j'ai jamais fait de publicité pour euh, les services de mon agence web, donc pour du, du ouais. B2B, pour du job B2B. Sur Instagram, je sais bien que c'est pas c'est pas ma cible. Les gens, ils vont pas sur Instagram pour chercher une agence web. Donc il faut toujours se demander euh, quand tu te lances dans un business euh, où bon, de quoi euh, mes gens, mes mes, mes mes prospects, enfin déjà qui qui est qui est mon prospect type, hein qui est mon avatar, hein trouver son persona, donc qui qui il est, quel est son problème, déjà est-ce qu'il a un problème, quel est son problème, comment je peux le résoudre pour lui vendre quelque chose, pour lui vendre une solution. Et voilà, où est-ce qu'il est, -ce qu est Moi, le, le, le, le, le patron de PME de, de, de, PME de 55 ans euh, qui gère une agence immobilière, il n'est pas sur Instagram. Donc, euh, je vais le chercher ailleurs. Et après, il sera peut-être… Alors, peut-être qu'il va devenir à être, euh, sur Instagram, mais il ne va pas avoir le même comportement sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc, il faut, faut surtout aussi regarder le comportement. Euh, Aujourd'hui, Instagram, alors il paraît, j'avoue que là, j'ai pas testé, mais j'ai des personnes qui sont dans le marketing qui m'ont dit que Instagram commençait à un peu mieux fonctionner sur le taux de conversion quand tu proposes un service. Parce que avant, c'était quand même très perçu comme le média où tu regardes les photos, tu likes, côté joli, mais après, côté commerce, derrière, c'était plus difficile de convertir un client. Donc après, ça dépend un petit peu de ce que fait ta cible sur le réseau en question et où est ta cible aussi. Et puis ben après, ouais, chaque réseau, je pense qu'il faut aborder aussi ta, ta cible d'une certaine manière. Tu ne vas pas faire une vidéo YouTube comme tu fais une vidéo Instagram ou Facebook. Enfin, voilà. et je pense qu'il faut s'adapter en fait, au support. Ouais, C'est sûr, hein. il faut se mettre dans la peau de celui qui utilise le réseau social. La personne qui, ouais. le soir, elle est fatiguée de sa journée de travail, elle ouvre son ordinateur, elle va sur Facebook, elle cherche du divertissement. Quoi. Il faut essayer de l'attirer avec quelque chose d'un peu ludique si possible un peu ça, amusant ça. et pour la convaincre derrière exactement c'est ce que je dis souvent en fait toi moi n'importe qui on va jamais sur Facebook et que sa CB dans les mains donc il faut il faut ouais. il faut amener ouais, ce côté de ouais. euh, soir à 20 h fatigué d'une journée je regarde je vois des trucs je vends un truc e-commerce ou un service, etc ben, apporte quelque chose de, de sympa qui va doucement mais sûrement emmener ton prospect vers, vers la vente mais tu veux pas lui dire tiens lâche ta CB maintenant c il vient pas il vient pas pour ça donc euh, il faut il faut savoir parler à son prospect euh, du, coup, du coup ça sera ma, ma, ma dernière question mais en fait au final si tu factures plutôt bien et t'arrives à bien cerner comme tu l'as dit jusqu'à maintenant ton, ton potentiel client t'as pas besoin de facturer 50 millions de clients tous les mois finalement euh, bah, de toute façon on ne sait jamais servir que le nombre de clients euh, bah, en, en fait ce qu'on facture c'est du temps euh, quand on a un client ouais. qui, qui vient avec un projet euh, et que bon, on, on se dit on va avoir un mois de travail pour euh, t'as un client qui vient et qui dit j'organise un événement et euh, il, me faut, euh, il me faut 50 inscrits à mon événement. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider Combien ça me coûterait ?» Donc ça, c'est génial. Le client, euh, il a un objectif clair. Donc, euh, nous, en oui. tant que euh, consultant, hein, euh, modeste consultant, hein, quand je dis que je suis expert de l'univers, évidemment, c'est du second degré. <rire> euh, on, on réfléchit, voilà, il faut 50 inscrits. Bon, et voilà, on sait que on va devoir faire de la communication, qu'on va devoir faire des relances. que pour pouvoir toucher les gens, on va devoir leur offrir... Euh, un cadeau, un, un petit guide, un PDF, une vidéo de formation gratuite, des choses comme ça, c'est ça le marketing. Et à un moment donné, euh, maintenant, les gens ils sont tellement… Euh, les, on, on dit toujours que on, nous, on adore faire du shopping, on, on adore acheter, mais on déteste qu'on nous vende. On déteste les gens qui, qui viennent nous voir pour, pour nous vendre quelque chose. Ça nous dérange, on se sent harcelé directement. Donc, il faut lever les barrières. Donc, il faut parfois, effectivement, par exemple, organiser un, un webinaire complètement gratuit où on donne de la valeur et convaincre les gens donc il y a des stratégies comme ça à mettre en place donc on, on doit faire venir 50 personnes à un événement combien est-ce que ça va nous prendre de temps hein, nous à nous chez Kim Communication pour euh, euh, aider cette personne là eh ben voilà euh, monsieur madame euh, ce serait bien que vous nous allouiez euh, 5000 euros de budget euh, si on atteint notre objectif et c'est pas garanti qu'on l'atteigne parce qu'on va pas vous donner de garantie contractuelle mais si on atteint euh, euh, votre objectif, enfin, oui, votre objectif, vous allez regagner voilà, 10 fois votre investissement. Et, oui. euh, et voilà, en fait, on lui, on lui promet de lui, de lui allouer un certain nombre de temps, euh, la, le, la quantité de temps qui nous semble raisonnable d'allouer pour euh, atteindre son objectif. Et du coup, là, euh, bon, là ce, que, ce qui va se passer souvent, euh, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire ah, « c'est un peu beaucoup », qui vont essayer de renégocier, etc. Ces personnes-là, il faut leur dire, mais écoutez, euh, moi, si vous voulez que je consacre du temps pour vous, vous comprenez bien qu'il faut me payer parce que j'ai d'autres clients qui attendent derrière. J'ai une queue, quoi. J'ai une file d'attente. C'est une dimension qu'il faut toujours faire comprendre au client parce que euh, le client, il faut, faut jamais lui faire sentir qu'il est le, votre seul client. Sinon, vous êtes mort. Et, euh, ouais. et donc voilà, tu, tu lui dis bien, écoutez, moi, je veux bien vous en faire pour 2000, mais vous n'aurez rien et, et vous aurez jeté votre argent par la fenêtre. Et, euh, et donc la personne va donner 4000 euros. Mais à partir de ce moment-là, tu vas devoir bloquer ton temps pour cette personne pour essayer d'atteindre son objectif. Donc, effectivement, oui. ouais, euh, tu peux atteindre des montants pareils en ayant effectivement euh, pas mal de récurrents, mais aussi voilà, en, en te donnant, euh, en te donnant euh, du temps euh, à tes clients. Voilà, et bloque ton temps, hein, tu, tu te prends un, un tarif horaire qui est euh, décent, hein, parce que si c'est pour, euh, pour travailler au même tarif horaire qu'un qu étudiant... Hein, qui a des avantages à faire ça, mais euh, qui, a un étudiant, qui a un job étudiant dans, dans un fast-food au McDo qui retourne des hamburgers, euh, ça ne ça, ça sert à rien, c'est pas la peine. Trouve un boulot de salarié, au moins, euh, tu ne te feras pas des cheveux blancs comme moi, euh, tu, seras, tu seras tranquille. Et, euh, tu qu'une seule contrainte, c'est euh, de te lever le, le matin et d'aller euh, poser ton cul derrière ton ordinateur. Et euh, tu auras pas la pression de l'entrepreneuriat, tu auras pas de compte à faire, tu auras pas de l'incertitude, le doute de, de te dire Demain, est-ce que je ferai mon chiffre d'affaires ou est-ce que je vais devoir mettre la clé sous la porte Parce que tu peux, tu peux vivre avec, avec cette épée de Damoclès-là pendant des années. Donc, à euh, oui. un moment donné, il faut avoir un minimum d'ambition, il faut avoir un tarif horaire voilà, de professionnel, quoi, de, de consultant. Et puis derrière, il faut bosser. Il faut bosser pour ton client, il faut euh, mettre de l'énergie, mettre du temps pour lui apporter des résultats, mais il faut aussi euh, bosser sur toi-même pour te former parce que tu ne peux pas faire du bon boulot si tu ne te formes jamais. Tu dois investir sur toi-même sur toi aussi pour avoir le, le bon état d'esprit, le, le bon mindset, hein, le bon mind, et puis pour ta santé et tout. Tu peux pas être performant pour un client et lui apporter des résultats, lui, lui, lui, lui, lui choper 50 inscrits pour son événement si tous les soirs tu bois, tu bois dix bières devant ta télé en bouffant des raviolis quoi. Mais à un moment donné, faut aussi être dans la vague quoi, tu vois. Euh, voilà, c'est vraiment. En fait, je crois que le, le conseil que je dois donner c'est qu'il faut rien négliger il faut essayer d'optimiser tous les petits curseurs et là, et là on peut y arriver quoi et, et en fait le, le, par contre le, le plus gros conseil en, en fait j'ai pris des notes et j'ai noté ça tout en bas de la feuille parce que c'était le truc ouais. que je voulais dire en dernier mais je vais le dire maintenant parce que ça s'y prête ouais. euh, un, un autre gros conseil aussi que je veux donner aux, aux freelance là, les, les mecs qui veulent faire de la prestation de service c'est vous devez absolument avoir un side project, quoi. Un projet personnel à côté de votre activité freelance. Vous devez, euh, parce que ton, ton ton projet personnel, évidemment, tu vas pas pouvoir en vivre du jour au lendemain, en un claquement de doigts. Euh, tu vas, de, tu sais que tu as un an de travail sur ton sur ton projet ou deux ans de travail avant de pouvoir générer un salaire de de, de ce projet. Mais c'est pas grave. Tu dois absolument avoir à côté de ton activité de freelance un projet. Bon, je te conseille même d'en avoir qu'un. Hein. Euh, comme ça, le tu as un client qui vient te voir et qui te dit voilà moi j'ai 700 euros euh, pour un site vitrine, c'est 700 euros ou rien, tu bah, t'es pas tenté de lui dire ouais j'ai besoin de 700 euros, euh, je vais lui faire son, son site vitrine. Okay. Euh, parce que tu vas te dire non ça va me prendre une semaine, pour 700 euros je préfère travailler sur mon projet. Et donc en fait psychologiquement avoir ce projet, ce projet de rêve, ce projet dans lequel tu crois, qui progresse à chaque fois que t as, t as un creux, que t'as pas de clients, tu, fais, tu progresses dans ton projet. Eh ben avoir ce projet-là psychologiquement, ça va euh, te euh, forcer à ne pas te mettre à quatre pattes, euh, à, à ne mmh. pas te prostituer hein, comme on dit dans le jargon pour, euh, pour un, un, faible, un faible montant. Donc voilà, parce qu'il faut savoir, hein, parce qu'on on parle beaucoup d'agences web qui sont ouais, où il y a des charlatans. Des, gens, des, gens, des agences, des agences web, Caradax, c'est vraiment un truc dont on entend tout le temps parler, ou des freelances qui sont pas professionnels, qui facturent trop cher, qui sont peu scrupuleux. On, on entend parler de, de ce côté-là, mais ce dont on n'entend pas parler, c'est euh, côté client aussi. Il euh, y a quand même une volonté euh, chez un grand pourcentage de clients de trouver le freelance qui vient de se lancer, qui est, un, qui a, qui est talentueux, qui est, qui est super compétent, polyvalent, un, un, un génie du web, hein, un petit génie du web. Euh, <rire> Euh, qui est super flexible, toujours disponible, qui travaille le week-end, le soir, etc. Et il euh, et y a des clients qui ont une volonté de trouver quelqu'un comme ça. Et, euh, et voilà, moi, je te, je te donne deux, trois conseils comme ça. Cadre tes ouais. clients parce que sinon, tu es mort. Et à un moment donné, tu dois absolument... Voilà, je le disais tout à l'heure euh, avec le positionnement de, de consultant, euh, tu dois te poser en expert. Tu es polyvalent, tu t'es formé. Il y a un moment donné, tu dois, être, euh, tu dois exiger d'être euh, traité comme un professionnel, sinon tu vas te faire dévorer, comme moi j'ai pu me faire dévorer pendant plusieurs années euh, par oui. mes clients. Il euh, y, a, y a des clients, ils vont te contacter le vendredi soir en te disant euh, qu'il y a une urgence à traiter. Absolument. Tu dois absolument traiter cette, cette urgence. Euh, voilà, c'est un, un cas de force majeure. En fait, c'est juste enlever une phrase qu'ils aiment pas sur leur boutique en ligne. Voilà. Ben, ce client-là, à ce moment-là, tu ne dois pas, quand tu ouvres ton ordinateur le samedi matin, parce que tu, tu bosses un peu de ton côté, ou que tu regardes le, tu vois le mail sur le smartphone, tu ne dois pas répondre à sa demande le samedi. Parce que si tu le fais une fois pour ce client, après, pour, pour lui, dans ses, dans ses yeux, tes week-ends ne sont pas des, des, des week-ends. Tes week-ends n'ont pas de valeur. Jamais. Tu le fais une seule fois, t'es es grillé tu dois le faire patienter jusqu'au lundi. Et après, hein, ce, qui mmh. passer, client, déjà, Et mmh. ce qui va se passer, c'est que le client, déjà, il ne va pas t'en vouloir parce que c'est normal de ne pas travailler le week-end. Et deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois hein, qu'il aura une phrase qui va l'emmerder sur son site web, il va te le dire le mardi. Parce qu'il mmh. va se dire, « Ah ouais, mais si je m'y prends trop tard, ça va prendre du temps. Mmh. » mmh. autre, autre conseil, moi, je te conseille personnellement, même si toi, je te tutoie, toi, toi qui participes à ce webinaire ou qui regarde le replay, hein, Bruno, Christian, Delphine, <rire> Delphine <rire> Même si je te tutoie, parce que moi maintenant je change d'activité, parce que j'ai envie de faire autre chose tout simplement, je te conseille de jamais tutoyer ton client. Tu l'appelles par son prénom, c'est ok, mais le jour où tu as un litige avec ton client, tu vas pas pouvoir régler le litige que tu as avec lui en le tutoyant. C'est pas possible. Donc tu peux dire « Ah, Romain, vous êtes mon client, oui c'est très bien, on travaille ensemble dans une bonne ambiance, etc. » Il y a un bon feeling et tout. Mais je te, moi, je te, je te dis franchement, conserve le vouvoiement, je te promets. Ah, C'est un autre conseil que j'ai envie de te donner pour cadrer tes clients parce que tu dois cadrer tes clients, absolument. Ah, okay. Ça, ça, ça répond finalement parfaitement bien à la question de Mélanie qui disait que, euh, quelles sont les erreurs absolument évitées quand on est freelance dans un métier du web ça, Tout ce que tu viens de dire jusqu'à maintenant, ça, ça rejoint justement ces erreurs-là à ne pas faire. Si tu veux déjà non seulement te positionner, positionner comme expert, mais tes pilotes, avoir tes week-ends, etc. Donc ça, ça ouais. répond quand même très bien à cette question-là. Ça répond à ta question, Mélanie Je pense que, je pense que oui. Il euh, y a une dernière question que je vais te donner, qui est donc Bruno. Est-ce que c'était est es déjà arrivé de ne pas apporter les résultats et par tes clients et si oui, alors du coup, comment ça se passe euh... Attends, hein. est-ce que ça m'aide parce qu'il faut que je cherche. J'ai en, un... un... en tête un petit litige que j'ai eu une fois avec... avec un client, mais en fait, parce qu'il avait menti sur sa situation, en fait, il voulait qu'on migre euh... son site web. Euh... En fait, non, c'était pas ça. Il avait un site web qui était lent, et en fait, il voulait qu'on règle les problèmes de lenteur sur son site web. C'était un site WordPress. Et donc, il nous a engagés, et on est arrivé. Euh on est parti de ce, ce, ce, ce, cette situation de départ, voilà, le site WordPress est lent. Donc, euh, voilà, nous, on a toutes les routines. Ça peut être une base de données surchargée. Ça peut être euh, tout un tas de choses. Euh, voilà, on peut mettre en place un système de mise en cache et un plugin WordPress qui consomme beaucoup. Enfin, voilà, je vais peut-être pas rentrer trop dans la technique parce que c'est c'est peut-être pas le... Tout le monde ne s'y connaît peut-être pas là-dedans, mais voilà. Il y a, il a, le, le, la mission, c'était le site WordPress lent, et il nous a mis sur son sur son truc. Et en fait, le, le client, il avait été de mauvaise foi parce que euh, il avait euh, fait commande d'un serveur dédié au qui me suffit pour ne pas le citer. Et en fait, il euh, mmh. faut savoir que les serveurs comme ça, tu dois tout configurer toi-même. C'est vraiment pas un truc ouais. qui arrive pff, tout euh, tout packagé ouais. avec un bon panel euh, et tout. Tu dois tout euh, tout installer toi-même. Et en fait le gars, c'était pas sa formation, il a voulu prendre un serveur comme ça parce que c'était pas trop cher, il y a enfin encore C'est pour moi c'est cher pour pour ce que c'est mais euh, mais c'est pas la question. Il, avait, il a en tout cas, il avait choisi ça et il avait essayé de le configurer lui-même. Et en fait, il s'était complètement planté sur Linux. Il y a deux partitions, une partition pour le système et une partition de stockage pour les sites web. Lui, il avait installé son site web sur la mauvaise partition, donc c'était pas adapté, c'était pas le bon système de fichiers. Bref, le, le problème, il n'était pas côté site web, même pas à côté euh, euh, Apache PHP, euh, ce genre de choses. Il était vraiment côté serveur qui me suffit. Et moi, je lui avais fait, je lui avais donné, je avais facturé ce qu'on appelle chez nous un pack d'heures, quoi. C'est des heures prépayées chez nous paye 550 euros et moi je, je tout ce que je m'engage à faire c'est ma seule garantie c'est que je passe 10 heures pour toi à la base bon maintenant je fais plus trop ça parce que j'ai des nouveaux projets mais bon euh, pour qu'on remet dans le contexte donc euh, ouais. 10 heures 550 euros et là on dit on va voir ce qu'on peut faire parce que on diagnostique pas gratuitement à l'avance pas rêver on n'a pas que ça à foutre il y a après Merci. les gens euh, il faut savoir que les mecs qui te demandent des devis tu passes deux heures avec au téléphone deux heures à faire le devis mais dans la plupart des cas quand ils par quelqu'un d'autre, ils te tiennent pas au courant et ils filtrent tes appels, ils répondent pas à tes emails. Donc à un moment donné, on fait pas de diagnostic gratuit. Donc on se jette dans la prestation après avoir été payé de 550 euros et euh, on cherche, on optimise tout ce qu'on peut, euh, comme on a l'habitude de le faire dans WordPress, on regarde côté Apache, PHP, etc. Euh, base de données de MySQL, euh, rien à signaler. Et on arrive à mettre des, des fixes temporaires et on y passe en fait 15 heures, 20 heures, je sais plus combien de temps je y passe et, euh, et voilà. Et à chaque fois en fait ça fonctionne. Mais dès qu'il y a un peu trop de trafic qui arrive, surtout dans, dans les pics euh, horaires, euh, eh ben le, le serveur euh, il tombe. Et puis, euh, le, le gars, en fait, il coupe la communication. On, on veut encore passer du temps parce qu'on veut on veut quand même donner une garantie de résultat parce qu'on euh, on veut pas partir avec un client euh, qui est mécontent. Parce que ça nous fait mal, ça, on a un client mécontent. Donc, on veut se proposer de continuer à chercher et le mec coupe la communication et il trouve quelqu'un d'autre. Cette personne-là qui est spécialisée dans la configuration de serveur qui me suffit. Et, euh, et la personne vient et, euh, et du coup, euh, euh, analyse l'autre pan euh, de la configuration de, de ce client-là et se rend compte qu'en fait, le serveur qui me suffit a été installé n'importe comment et, euh, et le client, en fait, une semaine après, il dit « je veux être remboursé de mes 550 euros, euh, vous m'avez arnaqué, euh, c'est euh, inadmissible, moi je suis venu vous voir avec un site lent, vous n'avez pas euh, résolu le problème de site lent, j'exige un remboursement, euh, sinon… Euh, » Je viens mmh. au Cambodge, chez vous euh, pour. Euh, voilà, je vous suis dans une ruelle sombre et euh, <rire> je sais pas ce que vous que vous fais, mais bon. Et elles euh, dit ouais, mais franchement, avec le temps investi et en plus que là, voilà, l'état des lieux il n'était pas bon. Euh, voilà, pour finir, on a fait un compromis parce que c'est ce que je conseille aussi aux freelances ou à toute personne qui gère euh, des clients. Si vous avez un, un client comme ça qui est de mauvaise foi. Vraiment, ce client était de mauvaise foi parce qu'il savait d'où venait le problème. Il savait que c'était lui qui avait mal configuré son serveur. Il avait voulu le faire lui-même. Si vous avez un, un, un client de mauvaise foi, faites un pas dans sa direction et exigez de lui qu'il fasse aussi un pas dans la vôtre. Donc, essayez de mettre un peu de l'eau dans vos vins, d'être un peu flexible pour régler le litige. Mais euh, vous ne vous faites pas avoir non plus. quoi et À un moment donné, euh, vu tout le temps qui avait été passé, et en plus, on était disponible pour continuer à investiguer sans surcoût, euh, il était hors de question de le rembourser intégralement, donc on l'a remboursé à 50% et puis euh, on n'a plus entendu parler de lui. Après, okay. est-ce qu'on a déjà eu des clients pour qui on n'a pas réussi à, à, à atteindre les résultats souhaités ben, Voilà, Déjà, comme je l'ai sous-entendu sous tout à l'heure, on ne donne jamais de garantie de résultat. Par exemple, je, je, vous, je vous conseille de fuir les agences de référencement qui vous garantissent un résultat, ah oui. parce qu'en plus euh, il ah suffit de petits caractères dans les, dans les conditions générales de vente pour qu'en fait euh, on vous garantit, mais euh, on vous garantit ouais. pas vraiment quoi. Donc euh, essayez toujours d'avancer avec quelqu'un euh, qui a l'air de bonne foi, qui va donner des garanties de moyens tester le sur une petite prestation etc mais euh, fuyez les gens qui vous garantissent des résultats et j'ai pas vraiment d'autres exemples en tête euh, de litige en tout cas les, les plus gros litiges qu'on a eu euh, c'est c'est des clients euh, euh, par qui on trouvait qu'on n'était pas suffisamment euh, respecté des, des clients qui tu sais un client qui se plaint toujours de tes tarifs euh, mmh. ou, euh, ou qui se plaint dès qu'il doit attendre euh, cinq jours pour pour que tu poses l'action pour son pour son activité euh, à la fin c'est lourd quoi et donc euh, on, ouais. on dit une fois, ouais, essayez un petit peu de, de faire un effort vous, vous n'êtes pas le seul vous n'êtes pas notre seul client et à un moment donné un moment donné il y a d'autres prestataires si ça vous va pas machin il y a, et à un moment donné il faut dire stop hein. si, si vraiment ça, ça t'empêche d'être efficace avec tes autres clients euh, ou, ou si vraiment ça joue sur ton sur, voilà sur ton humeur euh, Peux, tu peux faire un burn-out à cause d'un client toxique. Hein. Et à un moment donné, il faut ça. dire stop. donc voilà C'est un autre exemple de, ça. de cas où ça s'est mal passé avec un client. Mais ne pas atteindre des objectifs qu'on avait fixés, euh, je n'ai pas, pas beaucoup d'autres exemples. Ok, okay. Ça, je pense que ça répond à ma question de Bruno. Je, je, vais, je vais profiter aussi d'enquêter sur une dernière question de Julie puisqu'elle <rire> est assez pertinente finalement. enfin euh, Elle est pertinente. Communication égale visibilité et non chiffre d'affaires assuré. Comment faire comprendre cela au client Car certains me demandent si... Je vous donne 100 euros pour une pub Facebook, par exemple, combien de CA je peux atteindre Attends. Euh, alors, du coup, elle, elle expliquait communication également, expliquait que c'est de la visibilité et non, elle, elle ne peut pas assurer un chiffre d'affaires à son client. Et en fait, comment faire comprendre ça à son client Je pense que tu viens juste d'y répondre là, en expliquant. Oui, mais que je tu vais brièvement. répondre brièvement. En fait, il faut dire au client. Ah ben on va on va on va essayer hein. mais il y a un moment donné faut euh, rappeler au client que euh, c'est son business et ce n'est pas le tien c'est son produit il y a un moment donné si son produit euh, il est pas convaincant déjà euh, euh, voilà, Monsieur euh, oui vous venez vous voulez de la publicité Facebook euh, d'accord moi, je peux vous faire ça. Ça coûtera, euh, je sais pas moi. On va vous faire un package à 1000 euros. On va faire plein d'actions, etc. On va faire plein de campagnes segmentées. On va, on va, on va, on va acheter, on va acheter du, du, du trafic Facebook. Mais, euh, mais est-ce que vous, vous avez étudié votre marché Est-ce que votre tarif il est oui. concurrentiel Est-ce que vous avez des concurrents Ils sont plus ou moins chers que vous euh, Est-ce que les gens ils ont besoin de votre produit, etc. Euh, comprenez bien oui. que la, la, les résultats de votre entreprise elle ne dépend pas que de ma pub Facebook, c'est votre business. Vous devez avoir Et fait bien, votre non. boulot aussi de votre côté. Donc, nous, on va faire de notre mieux. Si on voit des choses qui, va pas, euh, des choses qui ne vont pas dans, dans votre produit, dans votre communication, mm -hmm. etc., etc., dans votre marketing, on vous le dira au passage dans le cadre de notre mission, mais euh, ça ne dépend pas que de nous. Donc, nous, on va mettre en place euh, euh, notre savoir-faire en publicité Facebook, mais euh, on ne peut pas vous donner de garantie. Si vous venez euh, chez moi, donc c'est Julie, donc euh, Julie, euh, si les clients euh, ils viennent chez toi, c'est parce que tu as su te vendre, ils voient que pour toi ça fonctionne, tu sais citer si des études de cas où euh, ça a bien fonctionné, on, on voit bien que tu as vraiment étudié toute la question euh, euh, Facebook Ads, euh, mais euh, à un moment donné, euh, tu dois leur dire, vous me faites confiance, on essaye. Et de toute façon, moi, moi je le dis à mes clients, il hein, y a des clients, ils arrivent, ils font une action marketing. Ils font un site web, une campagne de pub, ça fonctionne pas, et puis ils abandonnent et, et ils partent fâchés. Mais c'est pas ça, l'infoprenariat, mec. L'infoprenariat, pre c'est la persévérance. Il faut persévérer. À chaque fois que tu fais un, un test, tu fais une campagne, si, enfin, tu sais bien, d'échec en échec, jusqu'au succès. Donc, et à un moment donné, c'est clair, je te le promets, ça va pas fonctionner la première fois. Il faut tester, mm. ajuster, tester encore, ajuster, tester, ajuster encore, etc. Et, et en persévérant, et à un moment donné, tu vas avoir le truc, tu vas trouver la recette miracle pour transformer un euro en deux euros et là, là c'est bon quoi, là es rentable pour toujours. Mais non, du premier coup, mmh. tu peux, un client peut pas exiger de toi que ça fonctionne euh, du premier coup. Ça nous est déjà arrivé avec des clients. Il y a un client, il vendait des, des, des petits body pour les bébés, vient e-commerce. Il est venu, il a mis, euh, il a, mis, il a payé une prestation de service euh, vraiment très bon marché pour pour le, la création d'une campagne Google Ads chez nous. Le mec, euh, on, ses, ses ventes ont explosé du premier coup. Euh, on s'en est félicité, mais à un moment donné, c'est pas toujours le cas. C'est même rarement le cas. Le, le trafic coûte cher aujourd'hui quand même. Euh, la, la visibilité, ça coûte quand même un peu cher. Il y a, y a de la concurrence. Et à un moment donné, il faut être meilleur que les autres. t'es pas meilleur que les autres euh, quand, tu, quand tu, tu, tu fais ton premier essai, c'est logique. Ça demande de l'entraînement. C'est comme tout. Ah, D'accord, euh, et, et du coup je vais rejoindre une chose que Mélanie très juste euh, dit très juste dans le chat, mais globalement on va dire que ceux qui garantissent euh, des résultats mentent, que ce soit les SEO, que ce soit plein de choses, mais je pense que dans la globalité, pour répondre aussi à la question de Julie, c'est il faut que ton client sente que tu euh, mouilles ton maillot pour lui, ça, juste ça, déjà, c'est un bénéfice qui est important. Après, effectivement, les, les résultats, on peut pas les garantir. Sinon, comme dit maniste ça serait facile et on deviendrait plus riche. Euh, mais globalement, il faut juste que ton client sente que tu voilà, mouilles le maillot, que tu vas aller avec lui. Et après, comme tu dis, Nicolas, tu bah, t es tributaire aussi euh, de sa page de vente, son offre, quel produit, quel, quel placement il a et, et tout ça. Donc, toi, tu ne peux pas être responsable de tout ça. Par contre, si tu as bien effectué ta tâche initialement écrite sur un papier que tu dois lui, lui donner... Euh, T'as pas, pas de regrets à avoir toi tout concernant en tant que freelance. Donc, euh, je vais juste lire ce que dit Mélanie parce que pour les gens qui verront le, le, le, le replay, euh, Mélanie a dit "Julie, d'une manière générale, il est peut être utile de dire aussi aux clients que garantir un résultat n'est pas possible. Ceux qui garantissent un résultat mentent. Donc, faites de votre mieux. S'il est possible de dire combien il faut investir pour avoir un ROI de X euros, tout le monde s'en va également riche. Donc ça, c'est clair et net. Donc là, je suis très d'accord avec tout ça." Euh... Alors, obligation de moyens et non de résultats, en quelque sorte En gros, c'est ça, effectivement, Julie. Mais montre clairement que tu t'investis dans ta tâche, que tu es dans ton positionnement, que tu es la professionnelle, euh, l'expert, qu'il faut venir voir, que tu vas mouiller le maillot et que tu vas montrer différentes stratégies et appliquer différentes choses et que tu vas te dédier à ton client. Mais effectivement, derrière le côté euh, côté garantie, on peut pas, on peut pas le faire, ce serait trop facile. C'est comme quand je vois des agences qui disent « soyez premier sur Google » et on vous garantit. Euh, je serais curieux de voir vraiment euh, sur un temps donné, ça serait risible, mais du coup c'est une promesse tellement alléchante que moi j'ai des gens qui m'en parlent et qui connaissent pas le domaine, donc forcément c'est attirant, mais derrière la, la réalité est tout autre donc, euh... donc euh, ne tombez pas là-dedans euh... juste un grand pourcentage de, de clientèle ou, ou d'audience euh, ils sont attirés par euh, par le rêve hein c'est un peu pour ça que que je m'amuse à oui. avec euh, à faire des, des vidéos un peu put-à-clic. la dernière c'était devenir riche sur internet puis derrière en fait le oui. discours euh, il est réaliste euh, parce qu'effectivement euh, les gens les gens euh, ils, ils sont attirés par ce qui brille quoi et, euh, et juste un truc Julie aussi euh, on t'explique aussi de de savoir te vendre de, de te poser en experte, etc mais euh, mais il y a un truc qu'il faut éviter aussi, c'est de, de courir après le client. Euh, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, euh, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis, je te fuis. Enfin, tu, Tout le monde connaît le, le dicton. Et à un moment donné, il faut euh, mettre à disposition ton offre auprès du client, mais surtout pas lui faire sentir que tu veux absolument ce contrat parce que ça, vraiment, ça fait fuir. Franchement, dès qu'on qu a commencé à être surbookés, nous, personnellement, et qu'on a commencé à faire comprendre aux clients, ah, « on n'a pas le temps de vous prendre, désolé. » C'est là qu'on a commencé à avoir des gens, limite, qui nous suppliaient pour travailler avec nous. C'est la psychologie inversée. Vraiment… Ouais. Et c'est surtout aussi que, tu l'as dit tout à l'heure encore une fois, tu baisses pas forcément ta culotte. Parce que si tu commences à dire oui, tu vas dire oui à plein de choses. Il des petites tâches ingrates hein, que tu n'as pas envie de faire, mais sinon tu vas te sentir obligé de le faire parce que ton client il sait que tu réponds oui. Maintenant, si tu es comme, comme ça dans, dans le fait que tu es très demandé, les gens ont envie de te suivre et du coup ont envie de… Bah, ça, ça apporte une crédibilité parce que si le mec est bien pris, c'est dire que c'est un bon. C'est-à-dire que les gens le demandent. Donc, moi aussi, je veux le meilleur, donc moi aussi je veux le veux. Donc J'attendrai, mais je l'aurai. C'est un peu ça. La, règle, la règle marketing de la preuve sociale. Tout le monde, s'il a le choix entre deux restaurants en face de lui qui sont équivalents, et il y en a un qui ah. est complètement vide, et il y en a un où il y a des gens dedans, 100% des gens vont aller dans le restaurant où il y a un peu de monde. C'est psychologique, ça nous rassure. Donc, si tu as l'air d'être au, au garde-à-vous pour ton client, quand tu réponds au téléphone et que tu es là, je peux démarrer demain sur votre contrat, ça va le faire fouiller, il va se dire, waouh, c'est quoi ça, vraiment il faut, faut éviter ce, cette, cette attitude qu'ont qu beaucoup de freelance euh, qui font ce job par passion et puis pour finir qui en sont dégoûtés au bout de quelques années parce qu'ils se retrouvent en burn-out, ils travaillent euh, sans compter leurs heures 7 jours sur 7 pour gagner à peine un SMIC. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre petit piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est euh, dans le cas où par exemple tu as une bonne relation avec un client, tout se passe bien, il te fait beaucoup bosser, « Yes, tu as enfin un super euh, vois, client agréable !» Tu euh, as, as réalisé ton rêve en fait, là ça démarre, euh, tu es vraiment euh, heureux ou heureuse de cette relation-là. Et, euh, et le client te demande euh, une fois comme ça, exceptionnellement parce que tu viens de terminer un gros job, vous pourriez aussi euh, faire cette petite tâche, ça vous gratuitement, ça vous prendra pas longtemps, juste une demi-heure. Là vraiment, même si tu as envie de le faire, même si tu as envie euh, de lui faire ce cadeau, parce que ton client te l'a demandé, il faut surtout pas lui dire oui. Quand tu fais un cadeau à un client, une petite prestation gratuite, il doit à chaque fois avoir une bonne raison derrière. Par exemple, nous sommes dans une période de creux, vous nous commandez un site internet, donc on peut vous offrir un certain nombre de bonus euh, parce que voilà, c'est dans une période, par exemple, c'est le mois d'août, c'est calme, on vous offre un certain nombre de bonus. Mais si tu as un client qui te demande une petite prestation comme ça, euh, exceptionnelle hein, bien sûr, gratuitement, et que tu dois y passer, euh, même ne fût-ce qu'un quart d'heure, il euh, y a un moment donné, euh, si tu acceptes, tu es mort ou tu es morte, parce que à chaque fois qu'il va y avoir un petit truc comme ça à faire, on va essayer de te le faire passer gratuitement. Et euh, en fait, tu avais une bonne relation avec, avec ton client, et, euh, et tu vas te retrouver dans une mauvaise relation, où euh, c'est comme quand tu fais du pas cher, euh, tu fais du pas cher, tu dois faire du cachet, pas, pas cher, bien cadré. Un, un, un site vitrine, par exemple, à 1000 euros, on va dire ça comme ça, c'est vraiment du pas cher. C'est vraiment le site de base. Et en fait, derrière, tu vas devoir dire tout le temps au client ah ben non, c'était pas inclus ça. Euh, un formulaire de contact avec des champs spécifiques et euh, possibilité de joindre un fichier, et de faire un paiement. Ben non, c'était pas inclus évidemment pour 1000 et, euros. Et tu vas te retrouver en faisant du pas cher avec des clients euh, qui, qui, qui vont te dire mais en fait, à chaque fois que je vous montre quelque chose, c'était pas inclus. Donc le, ça, c'est un, un autre problème que tu peux avoir avec du pas cher. Et si tu fais des petites prestations gratuites, tu vas te retrouver aussi avec des clients si à un moment donné, tu en as marre parce que si, si tu enchaînes la semaine avec des dizaines de petites prestations gratuites pour tes clients, ben tu bosses en fait, euh, pour des clients, donc pas pour toi, pas pour ton projet, pas pour ton bien-être. Ah. L'admire, tu pourrais la passer euh, avec euh, avec euh, tes enfants, ton fils, euh, ah ouais. euh, voilà, si tu as des enfants, ou, ou tu pourrais te détendre, te reposer. Euh, euh, non, en fait, tu, tu vas la passer à faire une petite prestation gratuite. Et le truc, c'est que tu pas qu'un seul client. Donc si tu acceptes ça, tu vas en avoir de plus en plus. Et, euh, et tu vas te retrouver à la fin du mois à gagner un SMIC. Tu vas gagner un SMIC parce ça. que tu fais, tu fais la musique la moitié de ton travail, tu le fais gratuit. Alors, c'est difficile, mais tu n'as à le faire qu'une seule fois. Tu lui dis, « Ouais, non, je suis désolé, euh, on a une bonne relation. Malheureusement, euh, on a des gens, il y a toujours des gens qui attendent derrière, qui ont payé eux. Et à un moment donné, ils sont prioritaires par rapport aux, aux petites demandes gratuites. Oui, mais après journée, tout ça, non. On vous propose un, de payer un petit forfait dehors, où On ira chercher à chaque fois s'il y a un petit boulot, euh, un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là. On ira puiser dans ce petit forfait à chaque fois. Mais euh, gratuit, non, ce n'est pas possible. Et tu dois juste le faire une fois. Et à ce moment-là, le client il va intégrer et il n'y a pas de souci. Il va te payer ce petit mmh. forfait. Et, euh, et euh, à chaque fois, tu vas pouvoir grignoter dedans. Et en fait, tu vas te rendre compte hein, hein, à la fin de l'année, bah, je m'adresse à toi, Julie, tu vas te rendre compte à la fin de l'année que 25% de ton chiffre d'affaires, 35% de ton chiffre d'affaires, tu le fais avec ces, ces petits packages d'heures, ces petits, ces petits crédits, ces petits crédits facturés que... ouais. mmh. Et les clients, en fait… Dès qu'ils vont finir leur forfait, ils vont en recommander un autre. Et hop, nous, moi, je l'ai dit tout à l'heure, on facture ça 550 euros, c'est 10 heures. Ah ben, c'est notre meilleur produit et les clients, dès qu'ils ont fini leur forfait, ils en recommandent un autre. Et ils demandent, ouais. ils demandent d'eux-mêmes, vous, vous m'envoyez un, un nouveau bon de commande pour un pack d'heures? Voilà. Donc pas de petits cadeaux, pas de petites prestations gratuites parce que sinon, ça veut dire que ton temps n'a pas de valeur. Voilà. Ouais, c'est bien, bien, bien dit et ça va finalement terminer notre entretien euh, ouais. qui était très enrichissant d'ailleurs. Il, il y a eu pas mal de questions pertinentes. Tu as enchaîné aussi Tu as me dire un truc peut-être non ouais j'allais dire parce que là, les gens sentent que c'est la fin. Donc, euh, si vous regardez le replay sur YouTube hein, euh, et si j'ai assuré, vous mettez un pouce hein, et vous vous abonnez à la, ah, oui. à la chaîne de Romain. Et <rire> puis, bah, de toute façon, je mettrai les liens en haut ou en dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est sur Facebook, euh, également sur YouTube. Il y aura les liens en dessous. Donc, euh, ma chaîne forcément, la tienne, les liens. Vous avez à trouver aussi les informations de Nicolas avec ses sites. Euh, voilà. je vous... Moi, je viens de sortir sur... mon programme. Je viens de sortir mon programme. Exactement. 10 vidéos. Donc, c'est les 10 mmh. conseils que j'aurais mmh. voulu recevoir euh, pour aller 10 fois plus vite avec mon agence web. Euh, toutes les erreurs que j'aurais évitées. Donc, c'est 10 vidéos. C'est euh, moins de 10 euros. Donc, euh, tu prends le, tu prends le produit et tu vas recevoir tous les jours une vidéo avec euh, vraiment un ou plusieurs conseils très importants. J'en ai, euh, j'en dit pratiquement aucun aujourd'hui de ceux qui se retrouvent dans le programme. Donc, tu vois que qu'il y a de la valeur et, euh, et la euh, voilà. Et euh, bah, voilà, l'objectif, c'est effectivement d'être rentable, serein au boulot et, euh, mmh. et de se faire respecter aussi euh, par ses clients. Quoi. Donc, voilà. Exact. du numérique. Tu tapes Nicolas. Alors, je mettrai, je mettrai tous les liens, vous aurez tous les liens. Ouais. Et je vous conseille d'aller voir, parce que vous allez voir son site, d'aller voir aussi les, les fameux 10 conseils qu'il donne au travers de ces 10 vidéos. Euh, je vais juste reverser déjà toutes les personnes. Il y avait Mélanie qui était proactive et Julie aussi, bah, Bruno, enfin toutes les personnes qui ont, qui ont qui ah, été en direct avec part. nous parce que là on est en direct, il faut le savoir euh, et euh, il y aura le replay bien entendu pour les personnes qui vont revoir toutes ces conférences donc merci aux personnes qui ont participé vu l'heure aussi, c'était 11h du matin donc euh, pour nous en France donc merci à vous d'avoir été là, c'était c'était en tout cas très enrichissant et très intéressant pour tous hein. il, y a, il y a des bons conseils euh, Nicolas ne fait pas que présenter la météo hein, même si c'est euh, son arrière plan est, est, est faux euh, c'est est mon inquiet qui... <rire> du coup <rire> c'est ça <rire> c'est ça qui présente la météo sur les marchés. Alors, euh... Franchement, Romain, euh, je voulais aussi vraiment te remercier de m'avoir donné l'occasion de, de m'adonner euh, à cet exercice pour la première fois. C'est mon premier live de ma vie entière. Donc, euh, merci de m'avoir donné l'occasion. J'ai dit à refuser plusieurs fois, mais euh, voilà, tu es tellement sympathique. C'est vraiment un plaisir d'avoir fait cette, ce premier live avec toi. C'est génial. Ça s'est bien passé. Bah, c'est très bien passé. il y a, y a nos stress, en plus, on, on discute, on débat, mais en même temps, on apporte de la valeur. Et je fais ça, donc une conférence en principe euh, par mois, je vais essayer d'en faire un peu plus, je pense, avec des experts. Et quand je dis experts, c'est gens avec qui j'ai un feeling. J'ai interrogé des hommes, des femmes, peu importe dans quel domaine. Et on apprend beaucoup de choses et je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, j'ai agi au feeling. Et toi, j'ai trouvé que tu étais une personne super sympa et cool et tu avais une bonhomie, Et puis, au-delà ouais, du fait que, que cool, je, je okay. Voilà, bah c'est gentil. Et au-delà de l'expérience que tu peux partager, et la preuve en est, euh, les questions, je pense, euh, tout ce que tu as dit, ça apporte de la valeur aux gens qui étaient là et aux gens qui verront ce, cette vidéo. Donc, c'est très intéressant. Donc, euh, moi aussi, je te remercie pour tout ça, ce moment d'échange. Et puis, même après, si ça plaît, pourquoi pas en refaire C'est avec grand plaisir, vraiment. Peut-être sur un autre sur sujet, sujet, justement la prochaine fois, on parlera d'infoprenariat parce que justement là, on a parlé de, de prestations de services. Mais voilà, j'encourage oui. les gens qui si sont prestataires de services. Vraiment, je pense, je regarde mes notes et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais noté. Si vous vous forcez à appliquer, si vous avez pris des notes et que vous vous forcez à appliquer tout ce que je vous ai dit, je pense que vous avez vraiment la recette, même si c'est difficile cadrer des clients. Parfois, ça nécessite d'être un peu moins flexible, un peu moins cool que ce qu'on aura envie de l'être. Vraiment, si vous vous forcez à appliquer ça… Vous devez faire euh, votre chiffre d'affaires, vous devez vivre confortablement de votre activité et surtout euh, euh, avoir plaisir à relever vos emails clients tous les jours, des clients qui vont vous dire « Ah, mais vous prenez des vacances, ah, ben, c'est bien mérité », des clients qui vont vous respecter. Parce que euh, le, le, le respect, ça commence déjà par soi. Tu vas jamais te faire respecter par quelqu'un d'autre si tu te respectes pas toi-même. Donc voilà. On est d'accord. Exactement. C'est le, le mot de la fin qui conclut bien tout ça. C'est très vrai. Donc, ah, je suis, suis d'accord avec ça. Et, euh, OK. Euh, ben, bah, écoutez, cette conférence se termine. Euh, C'était encore une fois un réel plaisir de partager tout ça. Donc, tous les liens, vous retrouvez bien sûr les liens en dessous ou en dessous hein, de la vidéo en fonction du support sur lequel vous êtes. Mais en tout cas, vous, vous pourrez visionner cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à contacter Nico euh, sur son site. Il y a un formulaire de contact ou même sur Pro les réseaux sociaux. du numérique.com. Et... Voilà. Ah. Même s'il présente la vidéo, encore une fois, il fait aussi du numérique. Euh, <rire> En tout cas, merci de ton temps, dis quoi J'ai vu que j'étais euh, bon, polyvalent. <rire> tu as bien raison. Donc, maintenant, ouais, je merci infiniment. Me bah, merci à toi. Je te en contact en off. Et puis, à toutes les personnes okay. qui étaient là, bonne journée à tous et à tous ceux qui regardent la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine euh, conférence d'experts. Ciao, ciao. Ciao. Salut.